Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Nous vous proposerons aujourd'hui un rapport de bataille sur Warmer 40000 V9 en jeu égal à 2000 points. J'ai le plaisir de recevoir Ludo, vous l'avez déjà vu sur la chaîne sous le pseudonyme de Xenomorph. Alors il vient avec une solide armée de Custodes avec à sa tête un Shield Captain à moto. Cette armée d'élite sera composée entre autres de Terminator Alarus et pas moins de 3 Forge Forgeward. Pour ma part je jouerai le tout nouveau Codex Orc en exploitant au mieux les figurines déjà disponibles dans la gamme en particulier les orques sur Skrigglier et les nouveaux Boys Alpager. Je viens aussi avec un gros détachement de tir à base de roquettes. Nous jouerons le Scénario 31 du Chapter Approof 2021 qui a la particularité de nécessité pour score aux primaire de tenir deux objectifs pour marquer 5 points et 3 objectifs pour en marquer 5 de plus. Et bien entendu, vous en marquerez 5 de plus si vous en tenez plus que votre adversaire. L'objectif secondaire de la mission a été choisi par aucun des joueurs. Le tapis de jeu est un tapis de la gamme Crank War Games et les décors sont pour la plupart de la gamme Game Workshops. Pour cette partie, nous jouerons l'ensemble des fenêtres de ces décors comme étant fermés et ce à tous les étages. Est-ce que la fureur des orques va réussir à briser le dernier rempart de l'Imperium Réponse après la divulgation des listes. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon armée Custodes qui est un détachement d'avant-garde. C'est-à-dire, euh, j'ai 4 élites en base. C'est un détachement Shadow Keeper qui m'offre le stratagème qui permet de réduire de 1 en force une unité ennemie qui cible une de mes unités. Donc on va commencer avec mon premier QG qui est un Shield Captain à la russe. Pas de trait, pas de relique. il a son rôle spécifique. Vu qu'il a le mot-clé Terminator, j'arriverai à le faire faible. C'est un petit socle qui peut faible, qui peut prendre du quart du table, qui peut prendre du derrière les lignes ennemies. Le deuxième QG, c'est un QG classique, le Shield Captain à moto, avec ses deux traits, le premier qui permet de lui donner plus de PV, ce qui monte à 9 PV, le deuxième qui lui permet de donner une Film no Pain à 5 ⁇ cumulé avec la relique Aquilador qui lui donne une invulnérable à 3, on se retrouve donc avec un missile qui avance de 14, qui a une Invul 3 qui relance ses charges, qui a une euh, Film no Pain et qui a 9 PV. Ça fait le taf. En choix de troupes, j'ai pris que deux choix de troupes, deux fois trois gardes custodes, épée bouclier. Je suis pas allé chercher une lance ni quoi que ce soit. Ils sont faits pour tanker, ils sont faits pour tenir leur objectif. Néanmoins, ils sont quand même à chacun trois attaques. Neuf attaques de force 5, pa 3, dégâts D3. Combiné à leur capacité à, à tanker les, les attaques ennemies, ça, peut, ça tiendra et ça peut faire mal en retour. Ensuite, nous passons à tout ce qui est élite, 5 à Alarus, les Terminators Custodes, équipés de H, qui leur permet de monter à force 8, PA-2, dégâts 2. Ils sont 5, ils pourront faire, ce sont des Terminators, et ils sont sujets à divers stratagèmes, lâcher les lions pour scinder l'unité de 5 en 5 unités d'A1. Ils peuvent ignorer la PA-1 et 2, et d'autres surprises encore que je dévoilerai au fur et à mesure de la bataille. Voilà. Deuxième choix d'unité, un Dragonaut Achillus équipé d'une lance qui permet au corps à corps de taper comme un ton et de pouvoir faire un peu de tir anti-tank. Ce Dread n'a que malheureusement une 5+, comparément à toute l'armée. Mais bon, on va faire avec. Le deux, alors, le troisième et le quatrième choix d'élite, ce sont deux Dragonauts Galatus, ce sont des Dreadnought de corps à corps, équipés d'un bouclier qui leur donne une 1v4, moins un pour être touché, et équipés d'une épée assez forte qui utilise la force du Dreadnought, mais qui sera à PA-3, dégâts 3. L'épée a la particularité d'avoir un double lance lourd. Mon choix d'attaque rapide, c'est 5 Venatari. Alors les Venatari c'est une unité forgeable pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une unité assez tanky vu qu'elle est sous 3+, plus 1v4. Elle a un pistolet qui tire à 18 pouces, deux tirs chacun, force 6, paie moins de dégâts 2. Via un strata, ces tirs peuvent être multipliés par 2, donc 20 tirs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nativement, chaque 6 à la touche, c'est explosif, ça donne une touche supplémentaire. Et enfin, pour finir, mon choix de soutien, c'est un Grave Tank Caladius. C'est un tank couteau suisse qui peut autant saturer... Autant faire de l'anti-tank, il a une grosse arme en tourelle qui lui permet d'envoyer deux gros pruneaux pour casser du blindé, ou éventuellement tirer en saturation, combiné à ses Lastrum Bolt Cannon qui sont sous la coque. Du coup, avec ce petit détachement face à l'armée de Wark, on va faire ce qu'on peut, car mine de rien, on combat limite à trois contre 1. Je vais compter énormément sur ma facilité à toucher, sans faire d'asse, n'est-ce pas Et je vais aussi compter sur l'aspect tanky de mon armée. Eh bien, je vous présente à mon tour mon armée. C'est donc la nouvelle armée orque, celle qui vient avec le nouveau codex. Euh, j'ai eu la chance d'avoir deux boîtes de euh, des nouvelles figurines, donc je vais pouvoir en aligner quelques-unes pour vous montrer un peu à quoi ça à quoi ça ressemble. Et euh, bah, j'ai constitué une armée avec tout un tas de tout un tas d'unités différentes pour bah, vous proposer un maximum de choix et, et voir comment se comporte ce nouveau codex. J'ai construit mon armée autour de deux détachements. Un détachement de patrouille, un détachement d'éclaireur. Euh, mon premier détachement euh, de patrouille est un détachement Goff euh, pour profiter donc de, euh, de ses bonus, à savoir que euh, les six à la touche vont faire des attaques supplémentaires et euh, le, le moment où ils font une charge ou une, une intervention héroïque, j'aurai plus un à la force. Donc c'est résolument un, un détachement de corps à corps, euh, à l'image de son patron, puisque comme premier QG, j'ai un euh, méga boss en méga armure euh, équipé bien sûr avec une relique et un trait de de guerre la relique sera l'armure qui fracasse qui, comme son nom l'indique, fracasse puisque elle me rajoute déjà plus 1 à la sauvegarde, donc j'aurai une sauvegarde à 2 plus euh, pardon, à 1 plus native j'aurai une sauvegarde à 4 plus invulnérable et en plus euh, quand je fais une charge ou une intervention héroïque j'ai, euh, je choisis une unité à 3 plus pour faire de la de, de la mortelle sur un 2 plus donc euh, c'est donc plutôt sympa, ça fracasse comme son nom l'indique. Comme trait de seigneur de guerre, je serai brutal mais rusé, euh, donc bien brutal puisque toutes les attaques qui n'aboutiront pas à euh, bah, la délivrance de, de, de dégâts je pourrais les recommencer à zéro donc euh, potentiellement j'ai bah, ça fait quelques attaques en plus euh, à mettre dans euh, la tête de mon adversaire j'en aurais besoin mon premier choix de troupes seront euh, 10 boys Alpaguer, donc euh, ils ont la cap, euh, la caractéristique d'avoir une vue à 6 plus et plus en force par rapport à leur euh, leur leurs copains boys de base c'est à dire qu'ils auront cinq en force et 5 en endurance. donc ça commence à faire des, des beaux bébés ça sature pas mal au, au corps à corps euh, et puis, comme ils sont goffs en plus, bah, ils auront une, une première charge à 6, et ainsi de suite. Bref, ça fait euh, un peu le, ça devrait faire un peu le ménage, malgré le fait qu'ils ont une petite PA, seulement PA-1. Et c'est globalement, ce qui va pêcher dans mon armée, c'est que je vais avoir moi, encore encore assez peu de PA sur ma saturation. Il va falloir que je passe les deux plus de mon adversaire. On va voir si euh, la saturation suffira à faire euh, mentir ou en tout cas à, à forcer un peu les stats. En choix d'élite sur cette patrouille une unité de 10 euh, commandos donc une unité compressant assez forte en tout cas euh, très intéressante par les nombreuses règles qu'elle propose j'en ai pris d'ailleurs un pack de 10 euh, qui ont la capacité de s'infiltrer la capacité d'être un peu plus tanky dans les euh, dans les décors et donc j'aurais mis deux options euh, donc un grotte alpagueur euh, pour euh, faire en sorte au moins sur un tour qui profite d'une du, euh, du, règle spéciale et puis ils ont un squeak, squeak bomb qui va leur permettre au tir à phase de tir de générer de la, la mortelle donc j'en ai ce, ce type de squeak bomb, j'en ai mis un petit peu partout dans l'armée et euh, bah, j'espère comme ça vraiment pouvoir euh, bah, euh, distribuer de la, la mortelle un peu partout à la charge à la phase de tir je pense que c'est ce, euh, ce qui va beaucoup, beaucoup m'aider euh, sur cette partie. J'ai donc un pack de 10 et puis j'ai rajouté un deuxième pack de 5 euh, qui me permettra bah, de m'infiltrer. C'est toujours pénible d'avoir une petite unité comme ça au milieu de la map qui est dans, dans un couvert, il faudra qu'il s'en occupe. Euh, S'il si ne s'en occupe pas, bah, je, marquerai du, je marquerai des scores, donc il sera obligé bah, de, de s'en occuper et de ne pas tirer sur le reste. Donc j'ai une bande de 10 et une bande de 5. En choix d'attaque rapide, je commence par 5 boys sur Squiglier. Donc c'est euh, l'unité qui vient avec la, la boîte, donc la nouvelle boîte de figurines. C'est une unité qui a la caractéristique d'être pas chère, puisque les 5 ne euh, coûtent que 130 points, donc c'est vraiment pas cher. Et puis, bah ils quand même ils se projettent pas mal, ils saturent pas mal, euh, ils ont des stratagèmes pour les pour les aider. Donc c'est euh, c'est une unité qui euh, qui me plaît beaucoup sur le papier. J'espère que je vais pouvoir euh, qu'ils vont pouvoir arriver au corps à corps et pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Ils sont accompagnés euh, d'un euh, d'un nob. Euh, qui n'est pas dans l'unité, donc qui est à part, mais qui ne compte pas comme un slot, c'est l'une de ses règles spéciales, donc c'est un nob, également sur squiglier, euh, que j'ai lui pour le coup, équipé avec un trait de seigneur de guerre et une relique également, donc le trait de sender de guerre va permettre de booster tous les euh, squigs autour de lui, en rajoutant des, euh, des dégâts à la... des dégâts, donc ça c'est plutôt cool, et puis, euh, le, le, la relique c'est euh, un gros une grosse arme de corps à corps qui, euh, bah, pareil, qui fait, du, qui fait beaucoup de dégâts. Le nob sur sanglier a aussi la possibilité de générer de la mortelle, beaucoup de mortels en charge euh, grâce à euh, on jette 5 dés puis sur du 4 ça fait de la mortelle donc euh, globalement ça peut faire euh, ça peut faire beaucoup en troisième choix d'attaque rapide mais qui me compte que deux vous avez compris pourquoi j'ai 15 euh, shock boys euh, J'aurais préféré les splitter et les mettre en petits euh, en trois petits groupes de 5 Malheureusement, le jeu des, des slots m'a pas permis de le faire. Euh, ça me coûtait trop de points de, de commandement. Donc, j'ai préféré prendre bah, tant pis J'ai un gros bloc de 15 Ah eh bah ben, ça, c'est une excellente unité. Euh, je peux stablement euh, faire des advance et des advance et euh, charge. Bah, advance charge avec la avec la wag, avec mon boss, bien sûr. Mais en tout cas, je peux faire des gros advance. Je peux faire euh, beaucoup de saturation. Le knob le, le est équipé d'une pince, donc ça peut faire aussi quelques quelques blagues. Donc, euh, je compte beaucoup sur cette unité euh, très mobile et euh, du coup, populeuse. Il va falloir bah, les tomber, il va falloir la situation pour les tomber. Mon deuxième euh, détachement est un détachement d'éclaireur. J'ai choisi comme enfin euh, comme choix de bande pour cette, euh, ce détachement les flibustiers. En effet, c'est un détachement qui va être orienté sur le tir et les flibustiers va me permettre, si jamais, euh, par chance, une de mes unités arrive à détruire une unité adverse, bah, l'ensemble des unités de la même euh, du même clan, c'est-à-dire bah, tout, tout tout ce détachement aura plus un pour toucher. Donc c'est pas c'est pas déconnant, parce que je, moi je, nativement je tire a priori à 5+, bah, ça me permettrait de balancer tous mes tirs à 4+, euh, au niveau des statistiques, c'est quand même très intéressant. La difficulté pour moi ça va être bah, de faire des morts puisqu'il y a quand même euh, il a que peu d'unités qui sont très très tankies. Euh, il va falloir que je tue si possible une unité de chez lui avec ma première unité de façon à ce que l'ensemble puisse bénéficier du, du, du bonus euh, si jamais je n'arrive pas à tuer d'unité euh, au, dé, au départ ben en fait ce, ce je ça de faire un peu pétard mouillé je tente le coup euh, moi le plus un au tir me, me sauce pas mal donc euh, je tente le coup avec ce détachement pour le commander j'ai choisi un gros mec avec un champ de force un champ de force custom le champ de force a été quand même largement euh, nerfé puisqu'il ne fait que maintenant que 6 plus euh, en sauvegarde invulnérable mais à 6 pouces et non pas à euh, l'unité entièrement à 9 pouces donc euh, en fait il y a moyen de y, on peut choper comme ça des cordons il y a moyen de faire des choses d'autant plus que j'ai euh, un stratagème qui me permettra de sur un seul tour uniquement passer à 5 plus euh, de sauvegarde invulnérable à 9 pouces euh, typiquement si j'ai pas le t1 bah ça peut être très intéressant de claquer euh, mettre une bonne partie de mon armée en 5 plus invulnérable pour euh, absorber la, la, la première douche d'autant plus que euh, vous avez vu l'emprise qu'à mon armée sur la table je ne pourrais certainement pas mettre tout le monde à couvert le premier tour risque de me faire mal je compte sur ce le champ de force custom pour me protéger un minimum sachant que si j'utilise ce stratagème ben euh, je le perdrai puisque ça ne marche que je, je le crame en fait avec ce stratagème c'est pas grave je l'utiliserai pour aller ben, soigner mes, euh, soigner mes nombreux véhicules vous allez voir j'en ai pas mal dans cette liste j'ai d'abord un choix de troupe. j'ai pris 10 grottes c'est une taxe une bête taxe. les grottes sont vraiment euh, sont plus très intéressants sur cette, euh, sur cette nouvelle version ils ne sont pas objectifs sécurisés euh, ils ont gagné un point d'endurance Super, euh, bah, ils seront derrière et puis, ah si ils vont peut-être monter des bannières, ça c'est peut-être euh, peut-être ce qu'ils vont faire. Mon premier choix d'élite, ce sera 10 casse-tank euh, avec bien sûr le squeak bomb pour aller avec et j'en ai équipé deux avec des marteaux au cas où euh, ils s'approchent un peu trop que je puisse aller euh, une fois de plus euh, l'attaquer à la mortale puisque euh, c'est ce que fait le c'est ce que font les marteaux la mortale au corps à corps. Euh, j'en ai pris 10, ils seront, vous le verrez tout à l'heure, euh, euh, embarqués dans un, dans un transport de façon à les, à les rendre un peu plus mobiles, mais c'est pas ça, mais surtout les, les rendre un peu plus tank, de façon à, à ce qu'ils durent un peu sur la partie, parce que ça fait quand même une grosse, une grosse létalité mine de rien, puisque chacun fait des 3 tirs, donc ils sont 8, ils font chacun des 3 tirs, force 8, PA-2 et dégâts, euh, dégâts 3 flat. Euh, si, je bonus, si je bénéficie du bonus des fibustiers, bah, tout de suite, ça peut faire quand même un grand nombre d'attaques qui passent, et euh, ça va être une, une menace qu'il va, qu va devoir gérer, donc je vais les protéger dans un camion pour essayer euh, qu'ils qu survivent un petit peu. Je poursuis avec mes attaques rapides. J'ai euh, deux buggy euh, lance squig. Euh, je ne suis pas Wizywig, wig, vous m'excuserez. J'en ai que un sur les deux qui est vraiment Wizywig, L'autre c'est un autre buggy, mais bon, vous aurez compris. Ça peut, ils ont à peu près le même gabarit. Euh, ils ont le. C'est une excellente unité également qui peut faire du tir à qui peut faire du tir euh, hors ligne de vue. Il fait un peu de cac aussi. Ça bouge. Bref, c'est une très belle unité. J'en ai pris euh, deux. Sur le buggy euh, donc, qui est Wizywig, je lui ai payé le, euh, une amélioration qui s'appelle le Proto Squig et qui lui permet de faire plus un pour blesser euh, avec son euh, son lance-squig lourd, c'est-à-dire le gros qui fait 2 des tirs hors ligne de vue. Donc euh, ça, c'est pareil, ça va, c'est toujours hyper intéressant d'avoir ça. En plus que celui-ci me tire nativement à 4+, plus, euh, donc c'est une menace, une menace au tir. Et en plus, c'est pas très cher. Donc j'en ai pris deux. Je suis content. Deuxième attaque rapide, ce seront euh, trois coptas. Je suis obligé de les prendre par trois. Vous aurez noté que j'étais également obligé de les, euh, je les ai soclés, puisque euh, d'après les, les images que j'ai vues sur le, le codex, les nouvelles figurines qui vont sortir, qui ne sont pas en sortie, euh, sont euh, sur des socles, et non plus sur des socles de volant. Donc euh, bah, voilà, ils sont, ils sont soclés. En espérant que je me suis pas trompé, sinon je ressoclerai derrière. C'est pas très grave. En tout cas, moi je vais les jouer de cette façon-là. Euh, ils ont la capacité de venir en frappe en profondeur. Ils ont euh, pas mal de tirs de lance-roquettes et en plus ils font un peu de cac. Et je ai payé une bombe de façon une fois de plus au survol, à ma phase de mouvement, euh, larguer la bombe et faire de la et faire de la, la blessure mortelle. Encore une force de blessure mortelle pour euh, bah, tuer des, des gros armures Terminator. Ça me paraît être une bonne idée. Donc j'ai une bombe et j'ai trois copters mon dernier choix d'attaque rapide ce sont neuf motos donc des motards de guerre orc euh, qui ont une énorme saturation au tir puisqu'ils ont deux daca euh, d'acaflin qui font euh, daca 5 3 donc en gros chaque euh, chaque moto va faire euh, 10 tirs à courte portée ben bah, voyez, j'en ai neuf donc ça fait 90 tirs une énorme saturation euh, ils peuvent bénéficier bien sûr du, de la règle fibusti donc tirer à, à 5 plus, à 4 plus éventuellement si j'ai un peu de chance avant et puis euh, l'inconvénient de cette arme c'est qu'elle n'a pas de pa donc c'est euh, malheureusement c'est j'ai une grande chance de de, de rebondir lamentablement sur euh, l'armée en face. Néanmoins, euh, ça bouge beaucoup, ça, ça caque également comme un orc, euh, donc pas mal d'attaques, blapé à moins 1. Il y a des choses à faire avec cette unité, euh, un minima en prise, de, en prise de map et puis pour tenir les objectifs, parce que mine de rien, bah, c'est quand même un peu costaud, c'est une grosse endur une endurance de 5, quelques points de vie, un peu, un peu de sauvegarde, bah, il va falloir me les coucher. Pour accompagner, j'ai deux dreads, euh, deux dreads que j'ai équipés de la façon suivante, j'aurais mis, ils ont droit à, en gros, ils ont quatre emplacements, hein, donc j'aurais mis trois lance-roquettes euh, et un bras. Ça va me permettre sur chacun des dreads de mettre des trois tirs euh, de lance-roquettes, donc force 8, PA-2, euh, dommage 3, et puis si jamais euh, ça s'approche un peu trop au corps à corps, bah, j'aurais quand même une pince pour avoir bah, euh, du corps à corps assez, euh, assez con. Très convenable même, parce que ça, ça marche, ça marche plutôt pas mal. Et puis, euh, et puis, ils ont la règle bring-ballant qui, en plus, euh, empêchera, va limiter le nombre de dégâts qui vont se prendre. J'aime beaucoup cette unité, donc euh, j'espère que ça va marcher. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai un chariot de guerre, c'est euh, le transport pour mes tankas. J'ai payé également pour lui une petite une grosse amélioration, puisqu'il a nativement une invulnérable à 5+, donc il pourra se permettre de, bah, de s'éloigner un petit peu de son, de son champ de force custom et euh, surtout, il pourra euh, protéger au mieux euh, son précieux chargement. C'en est fini pour la présentation de ma liste. Donc, vous avez vu, euh, j'ai une énorme emprise au sol, puisque j'ai énormément d'unités avec des, beaucoup de avec beaucoup de socles l'intégralité je pense de ma zone de, de déploiement euh, ce qui fait que je vais, je vais avoir du mal à me, à me cacher au début ce qui fait que je vais avoir euh, besoin de, du T1 j'ai vraiment besoin de ce T1 d'autant plus que j'ai des, des, pas mal d'unités très rapides qui ont la capacité de faire des charges vraiment à longue distance euh, dès le T1 euh, d'avoir ce GD d'initiative euh, m'arrangerait beaucoup. En face, il a, euh, bah, il a des, une armée très très solide, puisqu'il a beaucoup de, beaucoup de 2+, il a surtout de la, et puis de la, de la, sauvegarde invulnérable, euh, à 3+, voire à, euh, à 4+. Euh, donc c'est vraiment une armée qui va être très tank. Euh, il n'est pas hyper mobile. Euh, il a un petit peu. Il a ses, euh, il a ses, ses petits euh, venatariens hein, qui peuvent, euh, qui peuvent voler. Il a sa moto. Mais le reste, le reste n'est pas très, très, euh, très rapide. J'aimerais bien pouvoir avoir le terrain bien sûr pour aller euh, prendre la map et le, le bloquer chez lui. Par contre, il a quand même beaucoup de répondance sur les anti chars et j'ai bien peur que mes, euh, que mes véhicules ne, ne résistent pas bien longtemps. Est-ce que euh, je vais réussir à l'impacter assez suffisamment fort pour euh, lui euh, lui casser les reins au début euh, Ben on va essayer. En tout cas, c'est mon, mon plan de jeu. Il faudra également que je me méfie de son corps à corps. Il a du gros gros lourd au corps à corps. Euh, tout ce qui touche, globalement, euh, il, il me le tuera. Donc, il va falloir que je fasse attention euh, à pas trop m'approcher. Ou alors, euh, ben, si je m'approche, je sais que je vais mourir. Donc, il faudra que ce soit rentable, soit en destruction, soit en prise de, en prise de points et d'objectifs. Tout de suite, nous allons présenter nos objectifs secondaires que nous avons choisis et ensuite, nous vous présenterons dans le détail les déploiements que nous avons effectués. À tout de suite. Je viens de remporter le premier GD de cette partie pour savoir qui choisissait son camp. La table est symétrique, aucun enjeu sur ce GD, mais je, je l'ai quand même gagné. et euh, C'est un, un signe, absolument. Ah, C'est un signe. toi qui le dis. Je, ouais, ouais, ouais. je le prends comme un signe. Ouais. Néanmoins, avant de commencer, avant de vous montrer les déploiements, puisqu'on a fait les déploiements, on va vous raconter les secondaires que nous avons choisis. On l'a fait dans les règles de l'art, on se a chacun choisi de notre côté, puis maintenant on se les a révélés d'abord hors caméra, mais on va vous les exposer. Allez, vas-y, attaque Allez, je commence. Je commence donc avec broyer -les. ça me l'air tout à fait indiqué. Beaucoup, beaucoup plus d'unités mmh. que moi, des unités quand même moins tanky que moi. Je tape fort, je tire fort. Il y a moyen de sécher des unités. Euh, si je fais du bon focus, il y a moyen de sécher une unité par tour, oui. voire deux, et de préserver au moins une unité de mon côté. Là, j'ai peu d'espoir de, de te gêner sur ce secondaire. C'est l'inconvénient des MSU, c'est que, que ça. Et surtout, toi, ta liste élitiste. Ah ben, c'est comme ça! De mon côté, moi j'ai pris en prise, c'est un espèce de domination, c'est l'objectif qui me fait marquer à la fin de mon tour, et c'est ça qui est intéressant, parce que tu n'auras pas vraiment de possibilité de me gêner là-dessus, si à la fin de mon tour je tiens à la fois trois objectifs et plus que mon adversaire, à ce moment-là je marquerai trois points. Je pense que je peux réussir à le faire au moins deux fois. Euh, sans, enfin, en forçant, mais au moins deux fois, ça doit être possible. Ouais, bah ouais. Euh, mon deuxième secondaire, c'est donc sur tous les fronts qui me permet de gagner deux points pour les trois quarts de table et trois points pour toute la table entière. Euh, je pense assurer ais aisément, aisément les deux points puisque j'ai quand même une unité mobile, deux unités mobiles et deux unités en FEP. De toute façon, il faudra que j'aille chercher Work. Donc, je vais le chercher, je fais du kill, je marque du point sur le terrain. Oui, en fait, ben c'est parfait, bon plan. Euh, de mon côté, en deuxième, j'ai levé haut les étendards, j'ai trois objectifs de mon côté. De bah, toute façon, en plus, l'objectif primaire de mission nécessite de contrôler euh, deux objectifs pour marquer cinq ouais. points et trois objectifs pour en marquer euh, dix, dix. Ce qui fait que c'est beaucoup, donc on va être obligé de garder ses propres objectifs ouais. bah, associés à de l'étendard. Ça, ça me paraît être une excellente idée, étendard ouais bah pour moi. Ouais. Et mon dernier, c'est télé. Alors, Wark a une liste qui me propose quand même pas mal de véhicules. Ce pas des gros véhicules, c'est des petits. On a fait le décompte. Ça serait 8 points. 8 points de gagné si j'arrive à casser tous tes véhicules. Ouais. L'avantage, c'est que c'est du véhicule, on va dire, pas lourdement blindé. Ah oui. L'endurance est moyenne. Ouais. Et moi, je sais que j'ai un, un outil qui me permet de taper très très fort et qui enlève sèchement des PV. Donc, ça devrait faire le taf. On est d'accord. Que... Théoriquement. Oui, on est d'accord. De mon côté, mon dernier, ce sera assassinat. C'est un objectif par défaut. J'ai pas pu choisir un des objectifs du, euh, du nouveau codex orc. Dans la mesure où les objectifs sont quand même, euh, ne sont pas adaptés du tout à ma liste. J'ai pas fait une liste adaptée à ces objectifs. Euh, il aurait fallu que je fasse soit une armée entièrement de corps à corps, soit mmh. faire des... enfin ouais, c pas, euh, c'était pas, euh, ça marchait pas. Donc, je me suis rabattu sur assassinat. Tu n'as que deux personnages. Mmh. Donc, ton seigneur de guerre. Ce qui fait que ça me fait un maximum de 7 points. Mais c'est un gros morceau, parce qu'il faut que voilà, je me cogne euh, le Shield captain, le sur, captain moto. sur moto. Et lui, il est, il est quand même compliqué à, à tuer. Burné. Et donc, il est sévèrement burné, comme on <rire> dit dans le, dans le jargon. Mais bon, si j'arrive à, à tuer ces deux personnages, j'ai 7 points dans mon escarcelle. Point, hein. ouais. Voici pour nos objectifs secondaires. Exact. On vous montre pas. maintenant nos déploiements respectifs euh, sur la table de jeu. Mon déploiement Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà j'ai les 5 à la rue sans FEP. Le ship captain est en terminator, la FEP lui est accordée. Donc, ça fait, en gros, 5 à la russe et un gros à la russe en FEP. Ben, on a trois, quand même, trois objectifs chez nous. Donc, le but, c'était un note dans la même zone d'objectif, accompagné de garde à chaque fois, les Vénates en soutien. J'ai pas voulu les mettre en, en, en FEP, les, les Vénates Parce que War qui va avoir une grosse emprise sur la table. Alors, si c'est pour les faire tomber ici, Ma foi, au t il y a peut-être moyen de commencer à le gratter. Le véhicule, on n'en parle pas, il bouge, il tire super loin. Lui, mon... je me fais pas trop de soucis. Et pour le dernier objectif, j'ai mis mon capitaine custod. Je sais qu'il va venir me le chercher. C'est pour ça qu'il y a mon Achillus qui est à côté et qui est prêt à refaire un retour de bâton monumental. Je suis caché, je l'assume. On est custodès, on défend. Et je donne la main à Wark pour son déploiement. Alors pour mon déploiement, j'ai un petit peu polarisé la, la map. J'ai euh, tout d'abord au centre du dispositif, j'ai mon euh, seigneur de guerre, donc le Mega Boys en euh, Mega armure, et caché dans le fond le champ de force custom qui pourra me faire euh, ma bulle sur euh, tout le centre de mon dispositif. Juste derrière, j'ai mis euh, bien caché mes, euh, mes tirs euh, sans ligne de vue, donc mes deux, euh, mes deux buggy. Et euh, sur la partie gauche de mon dispositif, vous voyez que j'ai mis les euh, orques sur euh, squiglier, les motos qui sont derrière, donc les deux unités sont sur les lignes de départ, le knob est juste ici euh, afin d'accompagner bien sûr les squigliers. Derrière ce bloquant caché, euh, à peu près caché, on va dire, j'ai les, les, euh, les coptacs que je n'ai pas choisi de mettre en fep, d'ailleurs j'ai rien mis en fep. Donc les coptas sont directement sur le table, bien cachés derrière, accompagnés des deux euh, euh, des deux drain out Donc là ici j'ai des euh, beaucoup de, de lance-roquettes et d'ailleurs sur le côté, malheureusement pas caché parce que ça passait pas, j'ai mon truck avec mes casse-tank. Donc ici j'ai une grosse grosse menace de, de lance-roquettes, les petits grottes en haut pour tenir l'objectif. En infiltration j'ai mis de ce côté là cinq commandos et de l'autre côté de mon paquet. Ah si, pardon, il me manque ici une unité de euh, mes Alpagueurs, que j'ai mis juste ici avec mon patron. Voilà. Et de l'autre côté, bien caché derrière la ruine, j'ai mes 15 euh, Shock Boys et mes 10 euh, commandos qui sont cachés derrière la ruine. Donc, je n'ai pas de frappe en profondeur, tout est sur table. On va pouvoir attaquer le jet d'initiative. Et c'est parti pour le jet qui fait mal, le jet qui tâche. Le jet du destin. Absolument. Un 5. Un 2 pour moi. C'est donc les Custodes qui, qui auront... Commence Commence te partie. Eh ben j'accepte, j'ai pas le choix. Allez, j'ai gagné le jet d'initiative, j'en suis forte Et euh, je passe à ma fameuse phase de commandement. Le PC. Fin de phase de commandement. Je vais donc commencer à déplacer tactiquement mes troupes pour faire le, le plus mal possible d'emblée, d'entrée de jeu. Et bien on va s'y mettre Fin de phase de mouvement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté un peu d'agression et de, de, de gardien de but en fait, parce que euh, mon but, c'est-à-dire lui, au lance missile à fusion, va aller taper ce véhicule-là. La lance qui est à la portée va aussi taper le véhicule. Normalement, le Shield Captain va pouvoir charger et commencer à, à envisager l'attrition. Euh, je sais que ces motos vont vouloir venir chercher mon Shield Captain. C'est quand même euh, 4 points de victoire pour lui. Alors, j'essaye de, de l'appâter afin de, de diminuer la menace ici. Petit repetit placement du Galactus parce que je sens bien les Shock Boys faire un bond et vouloir venir chez moi. Il ne s'est pas trop éloigné de l'objectif. Mais là, quoi qu'il en soit, il y a de la portée de lance-flammes sur l'objectif s'il veut venir chez moi. Et avec un mouvement et une charge au prochain tour, il y aura moyen de le découper. Ici, j'ai gardé mes gardes. Le Galactus en contre-close contre pour essayer de me chercher, puisque mine de rien, j'ai mis à... bah, Il est super OP. Tu es super OP. Je serai super OP, mais pas assez, mais... Euh, non, je ne suis absolument pas super OP. Les seuls super OP que j'ai... Exact, oui, mon... j'ai confondu. Ce sont mes boys voilà. euh, Alpager. Les Donc, autres ne sont pas super OP. Un garde pour garder l'objectif... Il va essayer de me le tuer, alors s'il me le tue, c'est ballot pour moi, s'il me le tue pas, bah, il y a quand même deux gardes qui vont répondre et un dragnote via un stratagème qui pourra éventuellement me permettre de, de faire un, un, une petite réplique. En plus, je les ai assez collés. S'il me charge, il y a de fortes chances qu'il rentre dans, ma... dans la zone des 1 pouce de ma figurine. Les Venatari, donc comme j'ai dit, se sont placés ici à portée des squigs et des motos. Je pense que déjà, j'aurai peut-être un premier secondaire qui commencera à se faire via la charge sur les, les petits orques qui sont ici. Eh bien, ma foi, nous allons passer donc à la phase psychique. Ok, phase de psychique. Donc maintenant, nous allons passer à la phase de tir. Ok, phase de <rire> tir. Ah, attention, début de la phase de tir. Début de phase de tir. Moi, je claque mon stratagème pour, euh, sur mon... Oui, absolument, sur mon mec, euh, mon euh, gros mec. Ah, afin que ça. le shank force que of, effectivement, offre une 5 plus 1 vue à 9 pouces de euh, ce petit bonhomme-là. Donc en gros, ça va couvrir euh, tout, cette, euh, tout, tout ce beau monde. J'accepte. Voilà. Mais malheureusement, il ne fera que ça de la partie. J'accepte, j'accepte. Alors, mon Canadus va tirer en mode saturation sur les motos. Alors, c'est-à-dire que déjà, pour commencer, je suis à 8 PC. Je vais en utiliser un pour faire sagesse des anciens sur mon Dragnaut, qui donne une bulle de relance des As. Pourquoi Parce qu'il me met moins un à la touche. Donc, je suis sur du 3+, plus relance As pour relance As. Ça, c'est la saturation de l'Arachnus. Ça, c'est la saturation du Lastrum Canon. On y va. 3+, plus relance As. Bon. Hop. Un As relance As. Ah. ah. Voilà. J'ai une endurance de 5. Ah, euh, bah t'as une endurance de 5, et ben, bah, ça sera tout sur du 3+. Plus. On ah peut oui. tout jeter. Je n'ai pas de relance. Hop. Hop. Donc, tu es les noirs sur PA-1. Ok. Les blancs sur PA-2. Ok, ce sera tout de la 5 plus 1 vue. Et vas-y, sur la 5 plus 1 vue. Sur la 5 plus 1 vue. Euh, bah écoutez, c'est pas trop mal. Ça fait Fistour. 4 PV. Ça en est 4 et ça fait dégâts 1 à chaque fois C'est dégâts 1 à chaque fois. Eh bah ben J'ai 4 PV. Une moto à 3 points de vie. Donc j'ai une moto de décédé. Je perds 1 PV sur une autre. Mm -hmm. Autour du chic Captain qui va tirer à coup de missile à fusion sur son... Euh transport, je vais utiliser tout de suite un PC parce que je veux vraiment vraiment mettre les chances de mon côté, je passe à 6 pour utiliser une mission archéo-technique ce qui fait que pour les dégâts, si tout passe, je lance 2 dés et je garde le plus fort. Donc on y va pour un missile à fusion du 2 ⁇ reroll as parce qu'il est lui-même, c'est bon, sur du 3 ⁇ puisque c'est de la force 8, reroll a parce que c'est un véhicule, c'est bon, PA-4, pas de PA, mais j'ai une 5 ⁇ à vu. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ben, mais... Je, je, je, je, je pas forcer, ouais. c'est raté. On... 2D, je garde le plus fort. En l'occurrence, 4. En et 4 ben, dégâts. Et ben il avait 10 points de vie, il reste, il passe à 6. Il passe à 6. Je peux continuer dans la foulée, il n'y a pas de souci. Le, le Dread va tirer sur le même véhicule avec sa lance. On y va, 2+, c'est bon. Force 8, 3+, c'est un échec. Oh, je consomme beaucoup de PC, mais il faut vraiment que j'attaque son truc. Euh, je vais quand même utiliser un PC pour une relance. C'est très très très embêtant. Bon, voilà, PA-3, flat 3, une à vue à 5. Une à vue à 5. Tout à fait. C'est tanké, Alors, monsieur. Tanké. Donc, c'est un PC cramé pour rien. Ok. Dernière chose à tirer, on est à portée. et Porter des motos encore. Porter des motos. Franchement, je vais craquer beaucoup de PC sur ce tir. Je vais vraiment maximiser. Euh, on va tenter le... la solution de tir supérieure. Je passe à 4 pour doubler le nombre de tirs. Euh, donc on est sur euh, 2, 4, 20 tirs. Donc 20 tirs de Venatari, sachant que le 6, c'est du 6 explosif, c'est une touche supplémentaire sur du 3+, plus, parce que tu mets un malus de bas. Et là je dis Amen, donc euh, une touche supplémentaire 2, 3, 4. Celle-ci passe, celle-ci passe, ça, ça passe, ça, ça passe. Ça, ça, ça, ça passait. Ça, ça, ça passe, ça, ça, ça passe, ça, ça, ça passe. Et donc euh, 4, bah, ça veut dire que les 4 ratés passent finalement. C'est de la force 6, donc je suppose que c'est de la. Endurance 5 pour mes motos. Euh, plus. En plus, oui. Ouh, ça, ça passe pas. 14 et moins 2, donc euh, moi oui. ce sera euh, de la 5 plus 1 vu. C'est ça. 5 plus 1 vu, 1 dégât à chaque fois 2. 2 dégâts à chaque fois, ouais, ça, sens, ça sent mauvais. Ça, euh, je me sauve ça je me sauve ça et ça donc je prends euh, il me reste une moto à deux donc j'ai voilà. une moto morte ensuite j'ai une deuxième moto morte troisième moto morte quatrième cinq motos mortes en tout ça fait le taf euh, la phase de tir étant terminée, bah on va tenter la charge du ship captain sur les petits orques et essayer de gratter les trois cœurs de table. Ouais, alors moi je vais euh, utiliser un point de commandement. J'étais à 5, je passe maintenant à 4 pour faire un tir de contre-charge. Et en effet, je suis équipé d'une squeak bomb. Et la squeak bomb me dit que sur un 3, lorsque je fais un tir de contre-charge, je peux faire des trois blessures mortelles. Allez. Un petit 3, et c'est un 1. Et je suis euh, très triste. Donc c'est un échec. Par contre, j'ai quand même mes 4 pistolets. Euh, sur du 6, c'est réglé. Donc, la charge. C'est un échec. Donc, on est sur une petite charge relançable. Alors, à moins d'être mal mouleux, une charge à 4. Ouais. Charge à 7. Alors le Shield Captain, bah, en fait, sans grande surprise, hein, euh, c'est du 2+, Rirollas pour toucher, c'est passé. C'était de la Force 6, c'est du 3+, rigolable à la charge, c'est passé. PA-3, ça a été explosif, donc l'unité a été rasée. Ma foi, une petite consolidation que je la fasse ou pas, c'est normal, mais de toute façon, s'il survit, je peux continuer à prendre de l'avance sur la table et, et me balader. Ma foi, pour voir qu'il reste plus que le moral à faire sur ces motos et oui. ça clôturera mon tour alors je décide de ne pas euh, dépenser de points de commandement euh, particulier, donc je tente l'as naturel et c'est un échec c'est raté, donc j'ai bien sûr euh, je rate mon jet de commandement donc, pour ces motos euh, j'en ai un qui meurt toc et je fais un jet d'attrition et j'en ai pas de meurt de plus. Ça sera la fin de mon tour, je cède la, la main à Work. Euh, ah, qu'est-ce que tu marques comme point de... Ah oui, mais bien sûr. Ouais. Bah, qu'est-ce que je marque, malheureusement... Bah, honnêtement, qu'est-ce que je marque euh, Les, les quarts... trois quarts de table. Tu as, quarts... as trois quarts de table, donc tu marques ouais. deux, points deux points pour ces deux quarts de table. Euh, L'attrition, tu me 100... tu une unité. Ouais, ouais, donc, euh, bon, on verra pour l'instant, c'est plus ben ouais, bah, voilà. Euh... Et, et, et, et, et j'ai honteusement, t'as tanké, t'as tanké les, la lance de Mondred, donc ton véhicule est toujours là. Mmh. Deux petits points, point barre. Début de mon tour, je suis à 4 PC, je passe à 5. Ça, c'est fait. Euh, grosso modo, sur ce, sur ce tour, bah, je vais aller euh, punir ce méchant euh, euh, capitaine Amoto euh, en lui euh, mettant euh, environ euh, une tonne et demie de roquettes sur le groin. Donc euh, je vais m'arranger ici pour le survoler avec mes, euh, avec mes coptas, je vais décharger mes tangusta, euh, mes, euh, mes, euh, mes castangs pour aller lui tirer dessus et le charger au corps à corps. Bref, je vais lui mettre la misère ici. Les deux motos qui sont ici vont aller euh, prendre cet objectif et le voler au nez et à la barbe, comme dirait pas euh, euh, de mon adversaire. Donc en mettant mes deux motos ici. Et au niveau de mes squigs, là, euh, je vais aller euh, m'acharner sur ces Venatari. Je pense que je devrais pouvoir leur faire un petit peu mal. De ce côté là, par contre, je vais rester bien caché pour l'instant. Je suis très bien comme je suis. Euh, je ne vais pas déclencher de wag à ce tour. Et on se retrouve immédiatement à la fin de ma phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Donc, euh, le, shield, le Shield Captain va passer un sale quart d'heure. Ben, comme j'ai dit hein, j'ai tout mis en sorte euh, tout, le fait en, tout mis en pour, le, pour lui tirer dessus donc avec les coptages que j'ai survolé d'ailleurs avec euh, les tanks bustages et deux marteaux dedans et puis euh, les dread qui sont euh, plein, de, plein de roquettes ça c'est mon petit euh, mec qui ne sert plus à rien puisque son, son champ de force custom est cassé donc euh, il va s'approcher des véhicules pour les réparer au fur et à mesure et puis de ce côté là euh, comme j'ai indiqué j'ai avancé mes boys et mon chef et puis les scoogliers vont faire leur fête au Venatari voilà, c'était la phase de mouvement. Je vais euh, passer à la phase de psy. Voilà, je finis ma phase de psy. Et je passe maintenant à la phase de tir. Et je commence par euh, faire tirer mes squiggliers ici. Et je mets l'intégralité des tirs, puisqu'ils ont une ligne de vue, l'intégralité des tirs sur le captain Pauvre captain Première unité, euh, je choisis mon, euh, mon euh, buggy à squig, qui euh, est là-bas, et qui a le proto-squig, donc qui oh, va tirer... Oh oui, il va tirer d'abord son lance-squig lourd hors ligne de vue, mais de toute façon elle en a une sur le shield captain. Il fait 2 des 6 tirs, ce qui fera 9 tirs. Oh la vache 4, 5, 6, 7, 8, 9 tirs. Comme c'est un grotte à la manœuvre, il ne tire pas sur du 5 ⁇ mais il tire sur du 4 oh. ⁇ Et il y a tout ça qui passe. Il a une force de 5. Du 6, Mais euh, j'ai le proto-squig, donc j'ai plus 1 pour blesser. Donc, ça fait une blesse à 4+. J'en ai 3 qui blessent. pa à moins 2, dégâts 2. Euh, bah, on a de la vue à 3. De la vue à 3. Et oh. c'est sauvegardé. J'enchaîne avec son lance-squig lourd. Euh, pas lourd, mais en tout cas, son lance-squig normal. C'est voilà. des 6 tirs. Donc, j'ai 3 tirs. Là, je, tire sur du, je tape sur du 5+. Et j'en ai... Une qui passe. Maintenant, pour blesser, on est sur du 4+. Plus. Voilà, voilà c'est réglé. J'enchaîne avec mon deuxième euh, squig, euh, bugué à squig. Celui-ci, lui, n'a pas de, n'a rien de particulier pour mieux tirer. Donc, il a d'abord son premier à tir à deux des six tirs. Donc, il en met 7 5 6 7 Il tire sur du 5+. J'en ai deux qui passent. Force 5, endurance 6, encore sur du 5+. Plus. Et j'en ai une qui blesse. PA-2, dégâts 2. Ok. C'est sauvegardé. Et enfin, son dernier, c'est un des six tirs. Chaud. Chaud. Sur du euh, 5 plus toujours. Donc j'en ai trois qui passent. Oh, c'est pas mal. Maintenant, je blesse sur du 5 plus encore. Et j'en ai deux qui blessent. Ouais. Ben, monsieur, et, je vous tanque tout encore. Je me tanque tout. Je vais à présent passer au euh, lentre J'en ai 8 qui peuvent tirer. 6, 7, 8, et ils ont chacun des 3 tirs. Merci. Donc ça leur fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tirs. 17 tirs, je tire Allez. sur du 6 plus parce que je me suis déplacé et que maintenant c'est une arme lourde des lance roquettes. Ben, regarde, c'est pas magnifique ça J'en fais quand même 5. Ah, tu vois Force, 8, ouais. endurance sur, 3 plus. sur du 3+, j'en fais 3 qui blessent. Allez, bah je te prends les 3, Allez. de toute façon c'est de la vue. Ah, ah. Là, je 2. Ah bah tu fais 3 flats à chaque fois, donc tu perds 6 points de vie. Et il en reste 3. Ça tombe bien parce que je balance ma Squid -bombe. Bombe, sur du 3+, plus, tu prendras des 3 blessures mortelles, mm -hmm. et c'est un échec. Voilà, par contre ce qu'on va faire... J'ai perdu 6 points de vie. Ah, Monsieur okay. a quand même une open hein. à 5. Hein. Il a perdu 6 points de vie et il n'en perdra que 4. Que Donc euh, Monsieur est à 5 PV. Euh, J'ai fait tirer euh, le gros flingue sur la moto, ça n'a rien donné. J'ai fait tirer également le gros flingue euh, de mon boys sur euh, le shield captain, ce qui n'a rien donné. Il me reste deux tirs, enfin plusieurs unités. Donc je vais choisir d'abord mes deux Death dreads, que je vais faire tirer par des raisons d'économie de, de rapidité en même Chut. temps. Et oui, on est comme ça. J'accepte. Ils ont euh, deux des trois tirs chacun, donc ça leur fait euh, pardon euh, trois des trois tirs chacun. Donc ça me fait trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tirs. 6, 10 tirs que voici. Je touche sur du 5 plus. C'est extrêmement joli. Mm -hmm. Je blesse sur du force 8. 3 plus. plus. C'est presque un full. J'ai mm -hmm. presque envie de le relancer, mais je ne le fais pas. Donc ça te fait 5 blessures à sauvegarder. Dégâts, 3 flottes. 3 flottes. Allez, il faut que la 3 tombe. Ah, une seule. Ah, une seule. Il prend trois pèves. Oui. Pour affiner nos Il lui restait cinq. Mais rien, monsieur. Il en reste trois. Il en reste trois. Très bien. <rire> tu peux le finir encore, quoi. Au tir, encore. Allez, je termine avec les trois euh, motos qui sont là. Elles ont pareil. Elles tirent deux des trois tirs chacune. Donc, ça me fait également six des trois tirs sur le chic ça leur fait un petit peu plus. 3 x 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tirs. 14 tirs. Je touche d'abord sur du 5+. J'en ai seulement 2. Ah oui, c'est un peu moins bien. Comme ça. Je blesse sur du 3. Je casse ça. C'est euh, blessé. Hmm. C'est pas tanké, c'est combien Il lui reste 3 pas. dégâts. 3, 3, dégâts. Allez, 3 filles no pain. De toute façon, que je les réussisse ou que je ne réussisse pas, il va se faire, va se faire ses choix au corps à corps. Néanmoins, il eh là, il la décède. phase de corps à corps va être rapide. Eh bien, c'est une excellente chose. Voilà. Ok, fin de, alors euh, j'ai 2-3 tirs euh, de la fin de ma phase de tir euh, que j'ai quand même réalisé. Donc ici, mes petites motos ont réalisé arracher un point de vie sur euh, les un euh, garde custodes. custodes. Et ici, l'ensemble des petits tirs que j'avais sur cette unité, parce que j'ai des lances, des, des grottes derrière qui tirent, non, rien fait du tout. Qu'à cela ne tienne, je vais y aller au corps à corps. À savoir que j'ai claqué un PC pour envoyer une grenade d'entrave, que lui, il a claqué un PC pour annuler le malus oui. que je lui ai mis. Alors, la grenade d'entrave, il a jeté donc, sur mes, sang mes, grottes, mes, pardon, mes euh, orques sur sanglier. Ça. Et ouais. j'ai dépensé deux points de commandement, pardon, un seul point de commandement ah, pour ça. faire la déferme de muscles qui me permet d'annuler tous les malus que je peux recevoir. Donc, en gros, j'annule la, la, la, la, la, enfin, les malus de la grenade d'entrave. Un PC pour un PC. Donc, début de la phase de charge pour moi. Donc, mon je vais commencer par mon qui va charger sur les vénatari. Est-ce que tu fais un tir de contrecharge Non. Donc, on a calculé tout à l'heure, c'était une charge à 6. Charge à 6, relance ça, parce que oui, orc, 7, ça. ça passe. Ouais. Et je vais aller me claquer. Et je dirais même 5 plus 3, 8. 5 et 3, 8 J'ai 17 7 Ok. Et mes orques euh, sur squig vont charger, on avait calculé une charge à 7 moins 7. 2 plus 2, j'annule, ouais, blablabla. Blablabla. et c'est parti, oh, c'est une passe. charge à 9, c'est donc réussi, je fais mon mouvement de charge et j'attaque la phase de corps à corps. Ok, je viens de réaliser mes charges. Donc ça ressemble à ça. Euh, donc j'ai bien mon homme, ce qui est bien au corps à corps. Et puis avec, j'ai déjà fait la consolidation de mes, euh, de mes sangliers. Euh, tout le monde est sur les vénatari euh, Mon homme, ici, a une petite règle, même une grosse règle. Je vais, janter, je vais jeter 5 dés et sur un 4+, je vais faire de la blessure mortelle à la charge. Donc ça, c'est sympa. Donc sur du 4+, j'en ai 4 qui passent. Donc déjà, tu prends 4 blessures mortelles. Un mort ou un bonhomme qui reste 1 PV alors Ok, je décide d'enclencher de, comme première unité mon unité Dork sur euh, Squiglier. Donc les 5 qui sont là, donc, comme j'ai dit, j'ai déjà fait mes, euh, mon mouvement d'engagement. Et donc les 5 peuvent taper sur les Venatari. Je vais faire commencer par, alors tout le monde bien sûr tape, je vais commencer par les, euh, les boys. Au préalablement, il me reste 3 PC, j'en claque 2. Il ne blessera que sur du 4 ou plus via la chimie génétique. Ok. Ah, Ok, donc j'ai mes euh, toutes ces attaques-là, parce que j'ai trois attaques par euh, trois attaques par personne, je tape sur du 3+. Plus. Allez. Alors là, c'est juste les orques, parce qu'après, j'aurai plein de monde qui mmh. va taper, j'ai les, les grottes derrière, j'ai plein de monde. Donc ça, c'est sur du 3+. J'ai une force native de euh, 5, plus 1 parce que je suis en charge, et plus 1 à cause de mon arme, c'est une force 7, mais je ne blesse que sur du 4+. C'est tout ça qui passe, et donc j'en ai 4 qui réussissent. Alors, c'est de la paix à moins 2. J'ai de la deux. belle vue à 4. Et ma foi... 2 huh, qui passent. 2 qui passent. Donc, je 2 flats. 2 flats, sachant qu'il y en a un, il lui reste un point de vie, il y passe. Il y en a un qui décède. Ensuite, j'ai les squigliers, euh, donc les, euh, les, les swings hein, qui vont également taper. Ils sont 5 et ils ont 2 attaques chacun. Donc, ça leur fait 10 euh, attaques. Et c'est les mêmes caractéristiques pour toucher. 6, 7, 8... 9-10, donc 10 attaques sur du 3+, ils ont la rage, eux ils ont la rage force 6 PA-1, dégâts 2 allez, allez. donc j'en ai tout ça qui passe alors PA-1, on va faire travailler la 3+, euh... dégâts 2 j'ai même envie de dire dégâts 3, grâce au trait de mon euh, boss à côté et eh ben, t'as séché l'unité et je vais faire mon mouvement de consolidation en direction des méchants. On se retrouve pour la fin du tour. Fin de mon tour, euh, ça s'est plutôt très bien passé. Je marque 3 points grâce au, mon secondaire d'emprise, parce que je tiens 3 objectifs, j'en tiens même 4, donc plus que mon adversaire, donc je marque 3 points à la fin de mon tour. Je marque également euh, 3 points... Euh, non, pas encore les bannières. Ce sera euh, au début 3. de mon tour prochain. Mais je lève trois bannières, donc ça c'est plutôt euh, c'est plutôt chouette. Et puis j'ai tué, j'ai fait un assassinat. Je tue son seigneur de guerre, donc trois points pour l'assassinat plus le seigneur de guerre, quatre points. Ce qui me fait à la fin de ce tour 7 points de euh, de victoire et je laisse euh, le tour 2 à Ludo. Merci. Début de mon tour, c'est le tour 2, euh, je gagne un PC via ma phase de commandement, qui est terminée. Phase de mouvement, on l'avait déjà faite, donc en fait, il m... Work m'a bien verrouillé la table, c'est chiant. Alors je pourrais garder mes faibles pour plus tard, mais, mais franchement, il faut que je dégraisse euh, son armée. Donc j'ai pris le parti de faire tomber bah, les Alarus ici pour essayer d'aligner les casseurs de temps qui est les motos de pouvoir euh, faire bouger mes gardes ici et faire garder l'objectif par lui. Quoique le véhicule aurait pu le faire, c'est une erreur de ma part. Ça fait tomber ton, ton, ton capitaine, hein, c'est ça Mon capitaine, hein ouais. Ok, ton capitaine donc est là. Comme ça, il donne la bulle de relance des As, un peu, un peu dans ce que celui-là, sauf sur lui. Et j'ai bougé le Galatus qui va, je pense, hacher euh, le, le les motos. Ouais, je pense. Donc voilà, donc on va passer à la phase de tir. Allez, phase de tir, on va faire tirer les haches sur les casseurs de tanks, les balistarus sur les hélicoptères. Donc, déjà, les balistarus ils sont 5, euh, 3 des 5 tirs, ce qui nous fait quand même 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tirs de balistarus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tant qu'à faire, je les règle tout de suite, on verra les haches après. Sur du 2+. Un mauvais as. Euh, par contre, c'est de, euh, de la force 4. J'ai en du 5 pour les coptards. Ok, sur du 5, plus. bah écoute, ça te fait qu'un coptard, ça a 3 PV. Je sais pas si c'est à 3 PV, en tout cas, c'est PA-3 dégâts. D'accord, donc euh, PA-3, donc j'ai pas de, pas de sauvegarde ouais. particulière. Il me reste 1 PV sur 1. Je suis pas content. <rire> Euh, les tirs de hache, 2+, moi. Donc là, c'est si sur, sur les euh, tangles de start, voilà, pas de souci. En, en du 5, maintenant. En du 5, oui. Ah, là, là, là sur du 5. Et bien alors... Donc, je suis dans, mon, dans ma barricade. Donc, j'ai une, une petite 6. J'en euh... sauve 1. Donc, j'ai que... que. J'ai 3 morts. Trois morts. Alors, on va essayer de trouver, on va essayer de trouver du dread. C'est-à-dire qu'avec mon caladus qui a la reroll des As via mon ship Captain, euh, L'arachnus va tirer sur dread, en l'occurrence le premier, et par contre les Lastrum, Cannon et euh, Heavy Cannon vont tirer sur les orques là-bas. Je vais commencer par les deux tiers d'arachnus. On est prêt. 2 plus Rirolas. Bah, merci le Rirolas. As. Ah Ah eh ben voilà. Merci. Euh, Force 9, ça va être de la 3 plus Rirolas parce que c'est véhicule, c'est bon. PA-3. PA-3, donc j'ai pas de sauvegarde particulière. Voilà, et euh... c'est D3, c'est 3 plus D3. Donc tu te prends 3 plus 2, 5. J'ai euh, 8 points de vie, j'en perds 5. Il me reste 3. Je vais tirer euh, les lastrum sur les orques. 2 plus, les relax. Oh, ah tiens. Donc sur les tanks de star. Par contre, on est sur de la force 6. Rendu du 5. Ouais, euh, quand même. Hein. 4 à PA-2. Ouais, PA-2, donc j'ai pas de sauvegarde ce coup-ci. Donc j'ai bien 4 morts. Euh, il va me rester euh, globalement euh, beaucoup moins de gens. Okay. ok, il ne me reste que mes deux euh, marteaux castanques et le chef euh, et le nob de l'unité. Ouais, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ce que je vais faire, ce que je vais faire, c'est que le, la Chilus, il va mettre ses 4 tirs d'adratique sur les motos et ses deux tirs de lance sur la bouf, bouf, sur le transport. Je vais d'abord faire ferme. les deux tirs de lance Allez. à 2+. plus. Voilà, ça c'est fait. Ça m'embête beaucoup. Ouais, ça m'embête, je suis obligé de claquer un PC. Avec donc tu spectre. descends à 2 Ouais, mais je prends pas l'As pour lancer. <rire> voilà. Ouais. 3+, plus c'est de la force 8. Euh, bah, ça a quand même 2 AP à moins 3. Donc j'ai pas de sauvegarde particulière. Euh, flat 3, flotte 3, donc ça fait 6 dégâts. Bah, 6 dégâts sur le camion. C'est ça. Merci, au revoir. Est-ce que j'explose Non. Non, presque. Allez-y. Ça fait le taf. Donc je marque 2 points. Les petits coptères, on va faire sur 4 tirs. Nu de plus. Voilà, force 5 en du 6. Ah. Euh, les coptères en du de 5 seulement. Euh, 4 plus. Allez, ça fait bah, ça fait un mort, ça fait PA moins 3. J'ai pas de PA particulière, ouais, il me ouais. restait qu'un point de vie, il est, est mort. Ça, il est mort. <rire> ok, néanmoins, euh, on va continuer les tirs. Euh... Le Shield Captain ouais. sur les non, motos. Voilà, c'est juste un tir, c'est anecdotique. Oui, euh, 5+, plus. non, ça c'est fait, on n'en parle plus. On va passer au premier Achillus qui va faire 2d6 de touches auto là-dessus. C'est un lance-flamme. Il va nous faire un petit 7 touches. 4, 6, 7. Force 6 en du 6. Euh, en du 6, oui. 4+, oui. AP à pair, moins 1. sauvegarde à 4. Voilà, moins 1 ça, ça fait 5. J'en sauvegarde une, donc j'ai trois blessures. Trois blessures. Dégâts combien oh, C'est des gars, donc c'est juste un, un petit qui saute. Eh ben J'ai un petit qui saute, ce sera celui de derrière. Le deuxième gars, Latus, il fait la même. Ouais, s'il tire sur du 4. Bon, bah ça en fera que 3 cette fois, à 5+. Et j'en... Euh, un petit PV. Un PV en moins, sur. Il me reste celui-ci à 2. Voilà. On peut continuer fluidement. J'ai 6 tirs de pistolet bolter, c'est sur la lame, C'est la part des Voilà, bon, C'est un peu anecdotique, c'est sur du 2+, ça passe, par contre c'est sur du 5+, ça n'a pas de PA, autant dire que je ne fais rien. Est-ce que je suis à 12 pas avec ces gardes-là Est-ce qu'ils y sont tous Pile poil sur le premier socle. On recommence, 6 tirs à 2+, Ouais, sur du 5 plus. Bon, oh, bah ça fait une save, euh, une save à 4. Une save à 4. C'est pas euh, sauvegardé. Je, je perds un point de vie, sur les 2 plus, donc je tombe à 1. C'est bien sûr voilà. celui-là qui voilà. prend. Voilà. Alors, on va pouvoir maintenant, fin de phase de tir, parce que mine de rien, tout a tiré. Euh, je vais pouvoir déclarer mes charges. On peut y aller, de toute façon, c'est simple. Euh, le Galatus va charger les motos, fatalement. Euh, c'est la Chimis. Le Galatus va charger le boss et les cavaliers. Eux vont charger les cavaliers et lui va charger les cavaliers. Ok. On va, on va. Je pense qu'on va faire tous les jets, toutes on les charges. Et on dans, va ce que ça donne. Ouais, ouais, que Allez, c'est parti. À tout de suite. J'ai dépensé un point de commandement, j'étais à 5, je passe maintenant à 4 pour faire un tir de contre-charge. et utilisé ma Squeak-Bombe avec mes, squeak mes Orcs sur squeak lié. J'ai déjà fait les tirs de leur Kipik, leur lance. J'ai réussi à arracher un point de vie au Galatus. Mm -hmm. Mais j'ai la Squeak-Bombe et sur un 3+, mais 4+, parce que c'est un véhicule, il aura des 3 blessures mortelles. Oui. Il n'aura rien du tout. Donc, je laisse la main pour la suite des charges. Allez Ok, euh, bon, on va engager le combat. Première chose que je fais, je claque un PC pour lui, pour mettre Sagesse des Anciens et donner une bulle de Rirolas. Je veux vraiment sécher ce, ce petit pack. Le Galatus, il a 5 attaques de base, plus 1 des 3, j'ai fait 1, ça lui fait 6 attaques. Donc sur du 2 plus Rirolas. En Rirolas. Voilà, sur Rirolas. Force 7 en du 3, ça sera du 6. Ça sera sur du 3. Eh ben, ça en fait quand même 4 euh, invus, monsieur, s'il vous plaît. Oui, j'ai une avue à 6+, plus parce que Allez, je suis un alpagueur. Alpagueur. Et, Et il ai... se prend 9 PV, puisque c'est du PV. gros flat 3 des familles. Ça suffit pour le tuer. Alors, je vais... Euh... Il est mort certes, mais je pense que je vais claquer deux points de commandement mm -hmm. pour le faire taper quand même, grâce... Parce que les orques, euh, tout le monde le sait, ne sont jamais battus. Mm -hmm. Sachez-le. Donc, je pense deux points de commandement. j'étais à 4, je redescends à 2. Et je vais faire taper mon orque. On se retrouve avec ça. Donc, mon homme ici est mort, mais bouge encore. Et d'ailleurs, il va vous le montrer. Il fait ses attaques avant de décéder. Donc, il, a com il commence par ses quatre attaques de... Euh, de, de, de, de sa relique, hein, la Big Shopa. Donc... 4 euh, attaques sur du 3+. Plus. Moins 1, monsieur. Euh, moins 1, parce qu'il est très méchant, donc ça fait 3 attaques qui passent. Mmh. Force euh, x2, donc ça a une force 5, donc force 10. 3+, plus, monsieur. 3+, plus et les 6 pour blesser font de la blessure mortelle. Mmh. Crac Donc tu chopes une blessure mortelle, et tu as une blessure à me sauvegarder. Alors. Euh, je crois que c'est PA-3. Je pas. J'ai une save, 1 un vue à 4. Qui est raté. Et c'est dégâts 2. Alors dégâts 2, en tout, ça me fait 3 films au paignons. 6 Petite fin, euh, tu en as raté qu'un pourquoi il fait 3 fin bah parce que les dégâts 2 que tu me fais et euh, la, la, la sauvegarde Ah, la sauvegarde mortelle mais d'accord. Et il prend 3 pv de supplémentaire, donc il ça me fait reste 5. Euh, oh, de dieu, Attends, mais j'ai pas fini. J'ai le goré, oh, euh, oui, oui. le goré qui tape. Le goré, il a 3 attaques donc à 3 plus, mais 4 mm -hmm. euh, plus parce que euh, voilà, oh, mais ça tape. il a une force 6. Je vais checker, mais c'est force 6. Ah Ah Ah Reste ah là, hein, ne bouge pas. Hein. Mm -hmm. Ne bouge pas. Ah, je jamais, lui. Chariot, nob, méga nob. Nob, sur Sweet voilà c'est ça. Euh, le Sweet Razor, force 6, PA-1, dégâts 2, dégâts 3. Ah ouais. donc euh, j'ai quand même 3 attaques de scoundilliers, je suis force 6 en, en du 7, donc je suis de 5 plus j'en ai 2 qui blessent oh. PA euh, moins, moins un. 3 plus. et eh ben oh. regarde oh. Comme laid, et je fais dégâts 3 flat parce que oh, bah donne moi, donne -moi encore 4 dés et... on va faire du 6 providentiel, providentiel hein. oh, euh, allez, je reprends 5. encore 4 PV, il me reste 1 PEV Ok, deuxième Galactus que j'active. Donc il aura 6 attaques, 5 plus 1. Blablabla, 2 plus Rirolas via le Strata. Je ne fais pas d'as. C'est du 3 plus. Ah bah ça fait euh, 4 à à faire, monsieur. J'ai une avue à 6 plus. Allez. Parce que j'utilise un Alpager. J'en fais ah rien je du te tout. Sèche. Et bah, je suis Dead Sadei. Ok, dernière activation de ce Dread. Le Dread n'a que 5 attaques. Sur du 2 plus c'est parfait force 14 via la grosse truc de le, le hachoir de bœuf sur du 2 plus alors là c'est ah, moins, moins drôle néanmoins t'as pas d'invue. non j'ai pas d'un bon, bah, je t'annonce qu'elles sont mortes puisqu'on est sur du flat 3 d3 plus 3 ah, c'est quand même beaucoup voilà je suis donc décédé décédé est-ce que c'est la fin de ta phase de combat C'est la fin de ma phase de combat qui engendre donc sur une phase de morale pour les orques ici. Et puis oui. ça, sera, ça sera tout. Ok. Je, ouais. vais, euh, je vais... Je vais m'en remettre à la chance sur à nouveau ce... Et c'est un échec. Donc j'ai bien un mort. Donc j'ai un marteau castanque qui s'en va. Et euh, attrition. Non. J'en reste là. Bah voilà. Fin de mon tour. Fin de mon tour. Qu'est-ce euh, que tu marques comme point Rien mais monsieur, les cartes quart de table, j'y suis pas. Tu n'es pas dans les cartes de table. Non, j'ai pas les cartes de table. L'attrition, bah, j'espère que tu me feras tu moins. Tu m'as de... tué combien d'unités Eh ben, j'en ai tué une. Deux avec deux. le boss, les motos. Les motos trois. Le véhicule quatre. 4 Ouais, voilà, ça va être compliqué de te l'enlever, sur Ouais, ça va être compliqué et euh... et je marque deux points sur euh, broyéri. C'est déjà bien. Et deux points sur les C'est noté. Ok, début de mon tour 2, je gagne 1 point de commandement, j'étais à 2, je passe à 3. Euh, à ma phase de commandement, j'ai 3 bannières en place, déjà j'ai 15 points de primaire parce que je suis sur plein d'objectifs, tout va bien. Je gagne 3 points de commandement grâce à mes 3 bannières qui sont levées et je vais déclarer une wag avec mon seigneur de guerre, ce qui fait que j'aurai comme bonus pour l'ensemble de mes unités orques, euh, l'advance et charge, et d'une, et plus une attaque euh, avec, mes, euh, avec mes, les unités qui auront, euh, qui auront chargé. Mm -hmm. euh, je viens de finir ma phase de mouvement, je vais vous la décrire de ce pas. On commence par ici, euh, de ce côté-là, j'ai fait mes deux petits orques qui se sont avancés pour tenter une charge euh, suicide, comme oui, c'est les deux marteaux sur ce machin, euh, et je me suis bien entendu replié, puisque ici j'ai ces euh, Terminator à l'air russe qui sont complètement euh, dans la pampa, ils sont à pied, ils sont très très loin, et je vais essayer de euh, faire un No Man's Land pour ne euh, pas, pas me les prendre. J'ai caché mes deux euh, mes deux Coptas, et je me suis bien entendu le plus caché possible. Les deux euh, dread se sont mis juste là, de toute façon à avoir une ligne de vue sur cet euh, à l'air russe, ce Galatus. Euh, ce Galatus, pardon, ce Galatus. Euh, ici, j'ai mon bo, mon chef qui s'est replié. C'est un repli stratégique. Ce n'est absolument pas une, euh, une non non. Il non non non tout va bien. Il s'est euh, il avait son lacet, je sais pas quoi. Il y avait un truc à faire. Bref, il est là. Mais par contre, il a envoyé ses boys, donc ses Alpiger, les boys Alpiger, juste là. Et euh, ils ont fait une advance. Et ils pourront faire la charge. Et je pense qu'on a statistiquement, ça devrait être bon pour euh, calmer la troupe. De ce côté là. Les euh, commandos se sont, euh, restent cachés pour tenir l'objectif, mais par contre, j'ai envoyé euh, grâce à leur capacité spéciale et la charge auto l'advance la, automatique à 6 pouces mes 15 Shock Boys pour aller se farcir eux aussi les euh, petits euh, okay. euh, gardes qui sont derrière. Normalement, à la fin de ce tour, si tout va bien, j'aurai bien mes trois objectifs. Je lui prendrai cet objectif-là, donc il ne pourra marquer, euh, ne marquera pas beaucoup de points de primaire, et j'en suis fort content. Euh, c'est la fin de la phase de mouvement. J'utilise la capacité de euh, mon mec qui ne sert plus qu'à ça pour tenter de réparer ce, euh, ce, euh, ce truc-là. si j'ai réussi. Donc, je, il récupère des 3 blessures. Il récupère 3 points. Il et il euh, non, Il remonte à 6. Il remonte à 6. Et c'est très bien. C'est la fin de la phase de mouvement. Je passe immédiatement à ma phase de tir. Bah, Alors, je commence par... Regardez bien comme c'est fort. Ici, mes véhicules de tir de Asquig ont une CT à 4+, c'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas profiter de, euh, de la, du bonus des, euh, des flibustiers, si jamais je le gagnais. Donc je vais les utiliser en premier, et avec ces deux véhicules, je vais tenter, hors ligne de vue, de descendre euh, le Galatus, qui n'a plus qu'un point de vie. Donc regardez bien, je, ça, ça n'arrive pas souvent. Déjà, celui-ci euh, qui a l'amélioration à ses deux des 6 tirs, donc il en a 9, il est content. Il tire sur du 4+, parce que c'est un grotte. Et il fait, un, ma foi, un beau tir. Il a euh, une force de 5, donc il tire seulement sur du 5, mais il a plus 1 pour blesser grâce à son proto -squig. Et donc c'est de la blesse sur du 4. Et il en a 3 qui passent. Il oh, faut Et que c je fasse 3-4. Ouais. C'est raté. C'est raté, ce il, il explose. est décédé. Bien, non. non et donc, étant donné que c'est une unité euh, flibustier, toutes les unités flibustières, si j'ose dire, de mon armée, c'est-à-dire en gros toutes les unités tir, ont non. plus un pour tirer. Et ça, c'est pas, pas nul. De, ma deuxième unité, donc mon squig, ici mon deuxième euh, buggy euh, lanceur de squig, va tirer sur ce deuxième Galatus et je vais commencer à l'aligner. Pour l'instant, j'ai deux des 6 tirs. Je fais des filmer de tout à l'heure. Ah, pardon. Donc, il... Il <rire> donc les films d'Open, voilà, c'est rigolo. Euh, donc j'ai deux des tirs pour euh, le euh, lanceur de squig sur ce Galatus. Ok. J'en ai seulement trois. Il touche, non pas sur du 4, mais si, il touche quand même que sur du 4, parce qu'il peut pas toucher à plus que ça, mais ça en fait deux qui passent. Force 5, plus. malheureusement, c'est du 5+. Ouais. J'en ai deux qui baissent, ah. très en forme. Ah, il te tanque rien du tout. Il te tanque rien du tout, ça fait dégâts 2. Et eh bien ça fait 4 filles de à 6. Il prend euh, dégâts 2. C'est dégâts 2 à chaque fois Oui, c'est 2. Il réduit de 1. Ah, donc ça fait dégâts 1. Hein de toute façon, ça aurait pas sauvé l'autre. Okay. Eh ben, il prend 2 pev. Il prend 2 pev, il donc, donc il était à 6, tombe à 7. Je tire à présent avec mes deux euh, euh, dreads de la mort. Mm -hmm. Sur ce Galatus, donc ils ont 3 des 3 tirs chacun, okay. ce qui m'en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tirs, je tire normalement sur du 5, mais parce que je suis fibustier, je tire sur du 4+, et c'est un 3, ça fait tout ça de réussite, donc j'avais 5 réussites, force 8 sur du 3+, sur du 3 alors je vais claquer ah. un PC, je suis mode Shadow Keeper, tu peux l'enlever. Oui. Ça réduit la force de tes armes. Alors, je crois que même j'aurais dû, excuse-moi, le déclarer en début de tir. Pas de souci, ça marche. Euh, ta force 7, du coup, sur tes armes. J'ai force 7 sur mes armes. Et toi, ça t'a une endurance de... De 7. Donc, ça, Donc, ça fait du 4+. Il si y a moyen de le sauver. Est-ce que ça va suffire euh... Euh, Je ne claque pas de point de commandement en particulier. Donc, tu as 2 blessures. PA moins 2. Que je pas, donc ça que fait Que pas, et mmh. ça fait dégâts flat 6, mais en fait, enfin euh, flat 3. Flat 3. Donc en fait, flat 2. Flat 2. Donc tu perds 4 points de vie. 4 points, 4 pain. Donc tu bien, perds bien. Je perds 4 points de vie. 4 points de vie, t'es à 7, Il tu dépenses 3. 3. Ok, c'est la fin de ma phase de tir qui s'est plutôt euh, pas trop mal passée. Je vais à présent faire ma phase de charge et je commence par cette unité là euh, qui va tenter, on a calculé, je à... c'est à une charge à 8, relançable parce que je suis un orc sur le... C'est pas un galetus, sais, c'est un... C'est un Achilus. Un Achillus. Et je vais la relancer parce que je suis un orc. C'est un échec une victoire de la charge de l'orque <rire> euh, C'est raté. donc raté. je vais comme j'ai quand même d'autres charges mmh. j'ai notamment celle ci ouais, c'est une est... charge à 2 je fais faire 3 wow. est-ce que je relance bah, tu risques rien de relancer hein. bah, si je peux faire deux je, je, je, je, rien, je, rien donc mais ça, ça fait sept. Elle, hein. je fais 7 donc je vais les déplacer tout à l'heure mmh. et ici j'ai une petite charge à 3 euh, et je fais 7 que je garde je propre. fais mes déplacements et je reviens après, a tout de suite ok, donc je choisis, c'est ma phase de combat je choisis comme ma première unité mon unité de boys Alpager. j'ai fait ma, mon mouvement d'engagement donc j'ai les 9 boys qui vont pouvoir taper, ainsi que le nob de la bande qui a un, un sécateur énergétique donc ils ont 2 attaques de base, 3 attaques avec des qui coupent, une 4 attaque parce que c'est la wag et qu'ils sont contents donc ça fait 9 boys à 4 attaques ça fait 36 attaques plus le, euh, le NOM qui a son sécateur, donc il a ses quatre attaques de sécateur. Ça, ça sur du 3, et ça c'est aussi sur du 3, tout le monde est sur du 3. Donc tout ça qui passe, mm -hmm. force. Euh, J'ai une force de 5 de base. 6 parce que euh, je suis un, un Goff. Mm -hmm. euh, donc ça me fait bien. Euh, ça me fait bien tout sur du 3. 2 plus pour le euh, noir, pour le noir, 3 plus, et tout ce qui passe. Alors, on a. Alors on a de la pa, moins 1 simplement. Ouais, mais je passe tout en un v3. 1, 2, 3, 4 ah bah, pv, 4 pv, 4 pv. Et 4 PV seulement. Il y en a un qui sautait ici, et lui, il lui reste un petit PV. Et l'autre est vivant Oui, monsieur. Ok. Je fais mon mouvement de consolidation oui. pour aller gagner encore un petit peu. Voilà, un truc de ce goût-là. Et tu vas pouvoir rien faire du tout. Je vais pouvoir ensuite faire la même chose avec mes boys, mm -hmm. euh, mes shock boys de ce côté. Euh, je prépare les dés et je reviens. Ok, j'ai donc mes, euh, tous mes boys qui peuvent euh, taper, bien sûr, sur euh, les, euh, les guerriers. Euh, je commence par le, euh, le, le nob qui a une pince énergétique. Allez. Alors, lui, il a euh, trois attaques de base, quatre parce que c'est la wag, et il tape sur du 4+. Euh, ma foi, c'est très réussi. Hop, oh, hop, hop Voilà ce que j'ai oublié Allez. Je suis un goff et les six proc des touches supplémentaires. C'est ça que j'ai oublié tout à l'heure ah, sur mon non, attaque. C'est comme ça. Sûr. Donc là, c'est la pince énergétique du, euh, du boss. Euh, force... Euh, c'est du 2+, force 2, 10. 2+, J'en ai quatre qui passent. Allez. Alors là. Et ben... aura 2. 2. Donc, il euh, y en a deux qui sont passés. Euh, elles font dégâts 2, je lui enlève un guerrier complet et il reste... Un PV, un sur, PV. Le deuxième. sur le deuxième. Il me reste maintenant les 61 attaques du, euh, du reste de la bande qui tape sur du 3+. Vas-y, vas-y. Vas ah, je me fais plaisir. plaisir. Mais oui. Tous les joueurs orcs savent ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. 61, s'il vous plaît. Ah, oui. ouais. ah, bah oui, mais ça compte. Hein. Oh, j'arrive pas. Oh, C'est tellement énorme. Allez, vas-y. Vas 61 attaques sur du 3 plus. <rire> Alors, 3 plus. Là, j'enlève bien les deux. On va commencer par là. Et les 6 vont me faire de la touche supplémentaire. Parce que je suis un abominable goff. J'en ai encore un 1 et un 2. Un 2, un 2, un 2, et on est bon. Les 6, j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, c'est énorme. 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est propre. Hein. Bah écoute, euh, c'est pas vrai. <rire> je suis en force. Euh, J'ai une force de base de 4, de parce que je suis un orc de base, mais 5 ah. parce que je suis en charge. Et ah je bah, suis... ça fera 4+, monsieur. Allez. Ouais. 4 plus 4 et. Plus. Euh, 4 plus, j'ai envie de dire. Oh là, ah là, là là là. Oh là là. Oh, ah mais c'est dur de jouer à 44. Oh, 4 plus. Ah, c'est ah. raté, c'est raté. Tout ça, c'est raté. Ouais, je me tâte franchement à lancer des de ah, sauvegarde. Tu vas jeter tes jets de sauvegarde jusqu'au bout. <rire> Allez, ça, c'est raté. De toute façon, il me reste. 4 3. PV à sauvegarder. Celui-là, je suis patient de mon coup. Allez, on ouais. Ah. Je... Allez, je te l'enlève, Je suis patient de mon coup. <rire> allez, vas-y. Je te le mets dans ta main. Mets-moi dans ça, dans la petite main. à combien C'est de la sauvegarde à 3. La sauvegarde à 3. Voilà, voilà allez. je perds 1, 2, 3, 4, 5 PV, monsieur. 6, 7 6. Allez. et 8. Allez, allez. c'est réglé. Allez, crac. Bon, il manquerait on va aller. plus qu'avec 60 D, tu fasses pas une unité de... Hop, et voilà. Donc, euh, je vais faire mes mouvements de mon petit mouvement de, de, consolida... enfin de, ouais. de consolidation. Euh, J'en ai fini avec mes tirs. Tu as quand même ta riposte qu'on mm -hmm. veut absolument voir de ce côté-là. Ouais, bah D'accord, je vais riposter. Eh bien, on va riposter. 6 attaques à 2+. C'est bon. Force 5 à 4+. En du 5, en du bien sûr. Ça fait chier, ça. Euh... Donc, euh, ah, j'ai ouais. quand même mes deux petites sauvegardes à 6+. Euh... Ouais. Oh là là là là ouais, C'est honteux. C'est honteux. honteux. Ok, c'est honteux. Mais on accepte. Euh, C'en est la fin de, tour, de bon. mon tour, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Je vais pouvoir. Euh... Attends, je vais compter mes points d'abord. Oui. C'est la fin de mon tour. Je marque à la fin de mon tour 3 points avec mon objectif secondaire d'emprise, puisque je tiens bien 3 objectifs sur la table et j'en tiens plus que mon adversaire. Ça me fait les 3 points. Euh, je laisse la main euh, pour ah, le. Bah ben oui, à toi-même, bien <rire> sûr, pour ton tour suivant qui sera le numéro 3. Allez, c'est parti. Euh, tour 3, donc phase de commandement, je regarde un PC, euh, niveau mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repositionné mon Caladius pour pouvoir saturer là-dessus, mon Shield Captain, c'est pareil, euh, c'est mis dans cette position pour essayer de tirer et de charger, ne bougeront pas eux, lui il est prêt, il pourra toujours mettre un coup de lance-flamme là-dedans au besoin et charger le pack, je compte sur une petite... Euh, ouais, ouais, ouais, ouais. Je compte sur une charge réussite de 6 pour pouvoir encore projeter mes, euh, mes, mes Alarus. Et ici, bah... Dingue, hein, euh, ici, lui déjà, il, lui, ce qui lui permet le quart de table. Eh bien oui, monsieur. Eh bien oui, donc pour réussir deux points de quart de table, il faut à tout prix que je réussisse cette charge-là là-dessus. Et on va voir déjà ce que ça va donner en phase de tir. Ok, d'accord, donc les 5 alarus vont, euh, vont tirer sur le dread qui est entamé. Je veux pas tirer là-dessus parce qu'il m'ouvre une charge qui me permet encore de projeter euh, les, les alarus. Ça serait vraiment bête de s'en priver. 2 plus. Allez, par contre, c'est de la force 4 du pauvre. En du 7 euh, 5 plus. Eh, ça fait quand même 2 PA-1. Ok, donc c'est d'être 3 plus, 4 plus. Ai... Et ça fait deux pèves en moins. Donc, je pense, je descends à 5.8. À voilà, la suite du tir, j'ai le Caladus, il va envoyer deux tirs anti tank sur le raid déjà amoché. Donc, euh, et, euh, les, l'Astrom Cannon sur les Shock Boys. Je vais d'abord faire l'anti-tank. La, deux plus rerollas puisque la shit captain, c'est bon. Force 9, c'est du 3 plus reroll parce que c'est un véhicule. Un hein, reroll parce que c'est un véhicule. Donc voilà, 2 save à moins 3. Euh, malheureusement, euh, 3, 4, 5. Euh, 4, 5, non, il bah, n'y a pas de, pas de sauvegarde. Donc, euh, c'est 6. Il prend, il prend D3 plus 3. Bah, même les, deux, les, les 3 flats de base euh, le finissent. Ok. Euh, Est-ce qu'il explose Il n'explose pas. Au revoir. Et ça me gratte un petit point de, de broyage. La statue. La statue. De plus, Rirolas. Il n'y a pas d'as. C'est de la force 6 c'est sur du 3 plus. Hop là. Je vous laisse regarder. Donc ah, c'est un peu l'histoire de ma vie sur cette partie. c'est magnifique. Ok. Je crois que Madame a touché. Eh <rire> bien tu m'entends, ma... tu m'as touché. Ah clairement tu m'as touché. Euh, euh, euh, c'est euh, oui, bien, c'est bien, bien. Parfait, parfait. <rire> on va continuer de tirer. Euh, J'ai deux tirs de lance. Et euh, c'est du Blast, le Balistarus, mais comme t'es beaucoup, ça fait ben automatique. C'est lui hein, qui tire. Hein. C'est lui. Ah, c'est lui. C'est le on... deux tirs de, de lance et à euh, D3-tirs, mais comme t'es beaucoup, c'est pas sans Blast. Ah oui, Donc, on y va sur du 2+, Rivolal, S, tout passe. Les deux tirs de lance, c'est sur du 5+, de... de toute façon, tout est sur du 5+. Mada, si tu m'entends, oh... Ah là, je peux, je peux pas. pas. <rire> non, là, peux pas ah. Je ne m'yppe ah. pas. Je crois que j'en suis à 10... Ah, ouais, ouais, ouais, la blessure ne, ne veut pas, donc ça, ça contrecarre beaucoup mes plans. Au corps à corps, mes petits tirs de lame pistolet, ont fait un mort. On prend. Et enfin, le dernier, dernier à tirer, c'est lui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux tirs de lance canon laser sur le dread et les quatre tirs d'Adratique de, de, de euh, Destructor sur le dread aussi. On y va pour du de plus. Ouais. Euh, ça, c'est la lance qui passe. Ça sera du 3. Et ça, ça sera sur du 5. On y croit a 6+. a 6+. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe ah c'est pas là possible. Là. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est uniquement le noir Le noir, c'était. Ah, bah c'était du 3 flat. C'est oh, 3 flat. C'est d'une tristesse incommensurable. Donc, c'est je... vraiment le choix de shot. Donc, je descends à 6. Mon dieu. Euh, fin de phase de tir, phase de tir qui a été totalement médiocre, c'est-à-dire qu'aucune blessure, aucune blessure. Et puis, bah là, ça tente trop. Déclaration des charges. Les Alarus Russes vont charger les deux petits gaziers. Je vais, je vais tenter un truc de ouf. C'est une charge à. Oh, si on, est, si on est la charge à 12. Parce que des fois, il y a une justice. Ouais, on même pas. On a une charge à 10 sur le petit bonhomme. Ok. Lui va charger dans le tas. Okay. Et lui va charger dans le tas. Allez, fait TG. On y va. Allez, les Alarmus. Les Alarmus. Une charge à 6, on est dit. 4. Bon, écoute, j'ai mon dernier PC. Hein, je ne suis okay. plus assez prêt J'ai 0 PC. Alors, on lance. Une charge à 6. Ça ouais. passe. Ouais. Tu peux et en plus, c'est du Je peux me mettre derrière. Donc, il euh, faut euh, je me mets là. Ok. On est chaud pour la charge à 10 Allez, la charge à 10. La charge à 10 Oh, non, non, non. non. non. <rire> Ensuite, on a ton chaud pour une petite charge à... Ouh, une petite charge à 5 Ouais, ouais. bah tiens, tu vois, c'est un truc de fou. Et le dernier euh, 12, on va se mettre à 12 directement. Je Les claques. Et le dernier Oh, ça fait une petite charge au plus près. Allez, on est sur une petite charge à 6. Hey je peux te dire que j'essaie à l'effet, ça. Hein. Ok, on se retrouve pour la phase de combat. Ok, bon, bah du coup, je vais faire taper le Galatus en premier. Donc, on est sur 5 attaques, plus 1 des 3. Ah, ben bah voilà, enfin, 3 attaques supplémentaires, 8 attaques. 2 plus Rirolas, puisque le patron est à côté. Voilà, ce Rirolas, bien sûr. Et euh, du 3 plus. Ah bah je te fais 1, 2, 3, 4, 5 morts. 5 morts. Bon finalement, j'ai pas pu euh, le mettre dans le vent son patron, donc il va euh, pouvoir faire ses attaques également. Voilà, donc on a une attaque de miséricordia et cinq attaques de H sur du 2 plus Rigolas, voilà, parce qu'il est, est lui-même. Tout passe, c'est sur du 2 plus les blancs, non, tu es, es, es en du 5, c'est du 3 plus les blancs, et du 4 plus le noir. Alors, 3 plus les blancs, wow, bah, Hop, tout passe, bah ça sent les 7 morts là. 2, 3, 4, 5 morts, c'est sûr. PA-1, sauvegarde de 6+, donc il est mort également. Voilà, bon, t'as 2, 4, t'as 6 morts. 6 morts, ok. Et euh, je l'ai retiré, et ensuite, ici... Ok, on peut attaquer ici, bon euh, là, c'est... Ici, on les fait hors caméra, ouais, et parce on voit ce tactique. que ça donne après. <rire> ok, c'est la riposte de mes Shock Boys, il ne reste plus que 2 Shock Boys et le patron qui, est, euh, qui, a, des, qui a une pince. Mm -hmm. J'en place un sur l'objectif, ce qui fait que je conteste l'objectif, et le deuxième, je viens l'avancer simplement. Donc j'ai bien mon chef, avec les... tout le monde tape sur ton euh, Galatus. Okay. Donc j'ai 4 attaques de pinces et 8 attaques de euh, qui coupent. Okay, euh, j'ai moins 1 pour te taper, donc ça me fait 4 plus pour les blancs, 5 plus pour les noirs. 5 plus pour les noirs, j'en ai 2 qui passent. 4 ah ouais. plus pour les blancs, j'en ai 5 qui passent. Et comme je suis un horrible goff, voilà, je rajoute 1 et je rajoute... 2 oh bah de quoi le sécher ensuite ici j'ai une force 5 sur du 5 sur du 5 j'en ai 2 qui blessent euh, okay, pa 1 3 plus c'est bah sauvegardé et ici j'ai une force euh... 10 sur plus 0. 1 12 3 plus 3 plus j'en ai 4 qui passent alors hein, il me reste 2 PV c'est flat combien c'est flat 2 euh... donc il lui reste 1 PV il l'a tanké on est sur du 3, plus, bien sûr. Et du euh, 4, plus, bien sûr. Euh, il reste. C'est flat 2. Ouais. Donc il a, en fait, il a perdu 4 PEV, En vrai, c'est pour les Philno Pain. Ha il a perdu 6 PEV. 6 Philno Pain. Mais as, tu n'as pas pas moins 1 au dégât, Végé Si, tu as moins 1 au dégât. Donc c'est des flat 1, en fait. Ouais. Donc, Donc j'ai oh. bien... bien que 3 blessures. 3 Philno Pain. Et aucun réussi. Bien sûr. Et bien sûr, il ne pète pas. Donc il est enlevé. Tu as l'objectif. Et je fais mon petit mouvement de consolidation. Ouais. Il me semble que je vole. Tu voles, tu voles. Donc je pense que je peux faire un truc. De bah, toute façon, en 3 poules, je peux 3 faire poules. comme ça. De oh, toute façon, je l'avais déjà, mais je le fais quand même. Je suis content. Exactement. Voilà pour ça. Je te laisse finir ton tour. Alors, fin de mon tour, euh, Warc a riposté. Bon, euh, sans grande surprise, il m'a séché les, les deux derniers gardes. Euh, bon, je n'ai pas de test de morale. C'est déjà une bonne chose. Hein. Par contre, moi, j'en ai un test de morale. Oui. Ici, là, tu m'as fait beaucoup de, beaucoup beaucoup de morts, de mort, ouais. je veux bien entendu claquer deux points de commandement pour euh, garder mes boys, C'est ça. enfin mes shock boys dans la bataille. Ça. Et euh, les cartes de table Non, je les ai pas, j'ai trop avancé en fait. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'euphorie de la charge à 12, je me suis laissé berner, c'est-à-dire que mes Alarus ont cavalé, se sont mis là, pour taper Glork, et après je me suis dit, c'est bien Ludo T'as abandonné ton quart de table. Donc bilan, je Mais, me, me fous. Il n'y a, euh, a plus personne dans ce ah, quart non, de non, table. Il n'y a plus personne. Je me suis le foutu. Tu ne tiens que deux quarts de table. Ah, ouais, tu ouais, fais zéro. Zéro point. Non, franchement, euh, ouais là, j'ai fait une méga boulette, au moins pour gratter deux points. Et puis, euh, là, ce qui s'est passé, c'est le blindé qui a rien blessé. Le blindé, le captain, qu'ils n'ont absolument rien blessé. C'est triste la vie. Bah là, Mais tu gardais ton. Euh, avec un peu moins de. Enfin, des, des sats normaux, normal, on va dire. Tu gardais ton, ton drain out. Je gardais mon drain. Et ça change, ça, change la, ça fait la différence parce que du coup, je te, je te marque. Je te et prends exactement. le drain. Exactement. Et au primaire, ça va encore faire mal. C'est la fin de ton tour Ouais, c'est la fin de mon tour. Allez. Je rire. J'arrive. <rire> Début de mon tour 3. Je marque 1. Je gagne un point de commandement. J'étais à 1. Je passe à 2. Je suis. Je marque mes 15 points de primaire euh, mmh. puisque euh, j'ai bien entendu trois euh, objectifs et plus que mon adversaire et en plus j'ai euh, 3 points pour les bannières, ça c'est dit. Je mmh. passe au stade 2 de ma WAG, donc je n'ai plus d'advance et charges mais par contre j'ai toujours le plus d'une attaque et ça risque de me servir. Pas tant que ça puisque grosso modo dans mon tour ce que je vais faire c'est que je vais faire des petits mouvements de, de, de, de, pour garder le maximum de points. Donc ici euh, j'ai complètement abandonné cet objectif donc j'ai mis des grottes de ce côté là donc il va être obligé bah, de s'en occuper d'une façon ou d'une autre sinon bah, même s'il va là-bas je, oblig... je pourrais revenir donc euh, c'est pénible. Voilà c'est des grottes c'est pénible. Ici j'ai mis euh, mes coptas, mon dread de la mort et mes deux euh, buggy. En position pour tirer tout sur ce personnage là-bas, puisqu'il n'est pas euh, protégé par la règle. Oui, je lui en veux. Bah, lui me rapporte trois points de victoire, ah, ne ouais, rien. Ouais. Donc, on va aller le et puis on va le faire. Et puis de ce côté-là, euh, de ce côté-là, j'ai mon personnage euh, or que euh, je vais pas commettre encore. Mon, mon war boss, je vais le laisser bien derrière en contre-close au cas où euh, tout à l'heure voici pour la fin de la phase de mouvement euh, je vais faire euh, ma phase de tir donc vous comprendrez qu'avec euh, du copte avec euh, 1 2 3 4 Beaucoup 5 6 12 14 euh, on va les faire hors champ et ah on regarde s'il ouais. si survit derrière ok donc euh, le, le capitaine est bien décédé hein, j'ai mis euh, mes deux buggy euh, et mon dread euh, ici pour euh, le fumer ce bon. qui fait que ça me, donne, ça me débloque le bonus plus un haut touché grâce à mon flibustier. Mm -hmm. Donc j'ai maintenant mes flibustiers qui vont tirer 2 des 3 tirs chacun. Donc 4 des 3 tirs on sur. On que le shield captain sur toutes ses sauvegardes, il en a réussi une seule. Il n'a pas été brillant. On il n'a réussi qu'une save euh... à 4. Euh... C'est tout. Donc on reste euh, dans, dans l'inertie voilà. ouais, du mauvais. 4 des 3 tirs. Allez. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirs. Monsieur. Pas de sur du 5, mais sur du 4. Allez. Ce qui fait que j'en passe que 2 de force 8 sur du 3 plus sur 3 plus 2 ah qui blessent, PA-2, dégâts 3 flat 3 flat donc ça sera dégâts 2. Ouais, ah là, je te tanque rien, ça change ouais. pas donc ça <rire> fait 4 points de vie en moins. Il t'en reste 5. Attends, euh, attends, attends, mais ah, monsieur. Oui, oh, oh. Donc je n'ai rien tanké et tu en tank 2, je crois. Hey j'en tanque, non, c'est une finopé. 6. Ah, 6 pardon, donc hey, tu, 3 là, points de vie en moins, donc tu descends à 6. Il reste 6 petits PV. Euh, C'est euh, très exactement ma, la fin de ma phase de tir. Ouais. Je vais attaquer euh, ma phase de charge. Je n'en ai pas. Ma phase de combat, je n'en ai pas. C'est même la fin de mon tour. À la fin de mon tour je marque trois euh, points euh, supplémentaires grâce à mon, euh, à, alors, à mon assassinat déjà je suis content donc je finis ce, cet objectif je peux pas en marquer plus et je marque trois points grâce à mon objectif d'emprise s'appelle c'est ça, ça. Euh, puisque je tiens bien trois objectifs euh, et euh, plus que toi c'est ça ce qui me fait trois points encore à la fin de mon tour <rire> euh, je dis euh, bah, c'est la fin c'est à toi de jouer ok Ok, euh, donc c'est le début de mon tour. Phase de comment je regagne un PC, niveau phase de mouvement. et Je joue avec trois unités en fait. Donc ce que je fais, c'est que lui il, va, il vient gratter l'objet. De toute façon, je ne peux pas avoir les deux objets, c'est obligé. Donc il vient gratter l'objet, je vais voir sur quoi il va tirer. J'ai fait un petit recul, il chargera sur rien du tout, mais ça, lui permet, ça me permet d'avoir les trois quarts de table. Et euh, les Alarus sont bougés, donc euh, on va voir ce qu'il faut faire. Je ne sais pas trop encore ce niveau de tir. Niveau mouvement, c'est tout. On va pouvoir passer à la phase de tir. Alors la phase de tir, il y a mon Galatus qui va envoyer ses deux tirs de grosse lance sur le Dread. Et les quatre tirs d'adratique là-dessus. Donc j'ai uniquement en fait, mon Copta qui euh, est décédé et lui a tanké. C'est la fin de la phase de tir pour, pour ce lui. monsieur. Et, et franchement, ça commence à devenir... Euh, <rire> Tous ces échecs, parce qu'on va essayer de faire, c'est que les Alarus ils vont essayer de finir le dernier euh, copter et ils vont essayer d'entamer. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, ils vont peut-être essayer de finir le dread. Franchement, j'y crois donc. Je suis en veine aujourd'hui. Euh, je fais d'abord les tirs, euh, en... les tirs rapides de lance. Ok, par contre, bah c'est là que c'est dur parce que c'est force 4 7. C est, c est, c est, c est sur 5. Ben, ben ça en fait quand même 2 à moins 1. 3 moins 1, monsieur. 3 moins 1 Oui, C'est sur le Dread, il a une 3+. Plus. Non, non, c'est sur le Copta. Le ça. Copta, il ouais. a une 4+, plus, moins 1, 5+. plus Allez. Et j'en sauvegarde ah, une. Là, ça fait deux flats, par contre. Deux flats ah. à chaque fois, ben, ça suffit pour le zigouiller. Voilà. Au Donc revoir. Ça me fera deux points de broyer les. J'ai mes 3D5 3D tirs de balista russe sur le Dread. Donc, euh, on est à 6. 7, 8, 9, 10. Sur du 2+, plus, Ouais. Là, c'est ça qui va être dur. Sur du 5+, plus, Bah ça fait euh, 3 à PA 3 pour d'un dégât. Alors, c'est de la 6+, de plus, la 6+. Plus. Oh J'en sauvegarde une, donc il y en a deux qui passent. Il y en a, a deux qui passent. Et des dégâts combien, t'as dit des Dégâts 1. Des dégâts 1, hein, donc oui, je oui. tombe à 4.5. Donc avec, voilà, le Lastrum va tirer là-dessus. J'ai préparé les dés. Et l'Arachnus, il va tirer là-dessus. J'ai commencé par le Lastrum. On est sur du, euh, du 2+, monsieur. Il euh, y a toujours l'As des familles. Euh, on est sur du 3+. Eh, ça en fait 3 à PA-1. Bah, pas de PA. Cannon, bah, euh, pas de... Euh... Ils sont morts. PA-2 même. Je n'ai pas de sauvegarde, mais par contre, j'ai 2 euh, points de vie sur voilà, mon bah... Donc euh, Il voilà. me reste 1 point de vie. ouais ah, ouais bah, bah, bah, bah. Sur oui. Et on va faire l'arachnus sur du 2+, plus sur ces guerriers-là. C'est bon. Euh, sur du 3+, plus, car c'est de la force 7. Euh, voilà, c'est très mauvais. Euh, c'est très mauvais, non. C'est un échec, c'est 50% d'échec. Euh, PA-1, monsieur, pour Alors, j'ai 6 plus 1U. Voilà. J'ai 3 morts. C'est pas folichon. C'est pas folichon. OK. OK. Voilà. Ça sera donc ma, phase de, ma fin de phase de tir. Alors ce que je vais faire, on peut tout de suite enquiller sur la phase de charge, ça va être très très rapide. Je vais essayer un truc, mais Gumble, comme pas possible, il a trois attaques. On, on va essayer. Si ah, j'arrive bah, à oui. toucher sur du c'est bah, ma Il faut. Et euh, bien sûr, mes Alarus vont charger ton, euh, ton Dread. Ok. Allez, je vais te t'aider. Allez, c'est parti. Le maître, ça serait utile. Dis-moi tout. T'as une charge à une petite, 4. Euh... petite charge à 4. Et ben voilà. C'est fait. Donc charge à 7. J'ai une charge à 4 également. Ah Et ben là on claque le dernier PC bien utile. Dernier PC, c'est. Ah la ah, vache, mais je me fais peur, je me fais peur Constamment. c'est pas super OP là-dessus. Non, je... mes grottes ne sont pas super OP, non euh, Il faut que Mais ça, bien ça, bien. je mettrais deux, deux grottes, puis c'est tout. Mais je suis super OP. T'es super OP Ah le fourbe il est super OP Le <rire> hey, Oh. Euh, sans surprise les Alarus, ils ont cassé le Dread. Donc euh, je suis pas consolidé, j'ai bien deux pas, j'ai bien ma cohésion, j'ai un, un petit pied qui est super OP sur l'objectif. Voilà. Et maintenant on va voir ce qui nous intéresse, c'est que est-ce que j'arrive à te toucher Allez. Il faut du 6. C'est du 6 bon, Et... bah, Voilà, ça c'est fait. Tu peux ouais. répliquer bah, Je vais répliquer. J'ai mes 4 attaques euh, ouais. euh, sur du, euh, du 3, 4 même, mmh. et euh, je blesse, j'ai force 10, 3 plus, 1 vu 5, je tente que rien. Donc tu prends 2 flats à chaque fois, et ben, je prends 4 PV, il lui en reste 10. Donc, euh, phase morale. Euh, ici, j'en ai perdu deux. Mmh. Euh, je ne vais pas risquer. Je vais... Euh, non, j'ai déjà fait une fois dans la partie. Mmh. Donc, je suis obligé de risquer, malheureusement. Donc, sur un 6, il s'enfuit. Il reste. Il reste. Tristesse. Euh... Niveau point de victoire. bah Moi, j'ai marqué les broyer les Et, et bah, j'arrive à mettre deux points de, de quart de table avec ma petite manœuvre... Là. Du désespoir. Et de points de carte de table. Et tu m'as tué, ce tour-ci, euh, une, deux unités. Eh oui, monsieur. Début de mon tour 4, j'étais à deux, je passe à trois points de commandement. Trois points. Euh, je gagne également euh, deux points pour mes bannières, puisque tu m'as fait euh, tomber de bannière. Cette bannière de ce point-là est tombée, donc je n'ai plus que deux objectifs euh, qui ont... J'ai mis outrageusement un coup de pied dedans. Ah, oui, tu as même fait pipi dessus, mmh. euh, si tant qu'un Terminator euh, à la rue, peut faire... Non, c'est du réservoir. C'est filtré après. Est ouais, comme donc. dans d'une. Ok, euh, donc c'est la fin de la phase de commandement pour moi. Euh, je vais faire les mouvements. Euh, je vais euh, principalement faire la savonnette euh, pour euh, bah, maximiser le nombre de points et, euh, et l'empêcher de d'embarquer encore plus. Je pense que pas être très létal ce tour-ci, mais c'est pas très grave. C'est pas grave. Allez, à okay. tout de suite. Ok, euh, donc c'est la fin. Ce tour est allé très très vite, vous allez voir. C'est la fin de la phase de mouvement. Regardez ce qui s'est passé. Ici, j'ai désengagé mon Shock Boys pour, bien entendu, toujours contester et ne pas risquer de, de mourir. Ici, j'ai fait enfuir mes deux, euh, deux Buggy mmh. et mon euh, patron. Il a même Advanced pour, pour euh, se repositionner stratégiquement. Euh, hein, hein, hein, vous avez compris. Euh, lui aussi a couru pour s'enfuir le plus loin possible de cette menace. Et euh, bien entendu, là-bas, j'ai remis les petits pieds sur les grottes qui ne sont pas super OP. Donc, euh, bah, une fois de plus, il devra faire un choix entre les deux objectifs. Bref, mon cœur, cœur, cœur balance. La fin, de la phase de mouvement est faite. Phase de psy, lol, toujours pas. Phase de euh, tir, euh, j'ai mis tous mes tirs de, coptage, de Copta, tous mes tirs de buggy sur ce véhicule. J'ai réussi à enlever 6 points. Euh, il ne reste plus que 4 points de vie sur ce châssis. Euh, je ne déclare pas de charge. Je ne fais rien de plus à la fin de ce tour. Je marque quand même quelques points de victoire, puisque grâce à mon, mon, mon emprise j'ai 1, 2 et j'ai trois objectifs, j'en ai plus que mon adversaire, donc je marque encore trois points supplémentaires euh, sur cet objectif secondaire. C'est la fin de mon tour et on attaque le tour 5. Déjà, on y Déjà. va. Donc, euh, tour précédent, j'ai gagné à l'attrition. Enfin, J'arrive à faire plus de kills, mais bon, voilà. Sinon, fin de, phase, euh, fin de ma phase de commandement, je récupère un PC. Ma phase de mouvement, alors... Euh, c'est-à-dire qu'on fait des choses très, très, très, très tirées par les cheveux. <rire> C'est-à-dire que lui, il ne va pas bouger. De toute façon, il est en dégressif, il va, il va tirer qu'à 4+. Lui est arrivé ici, j'arrive à gratter en visu de la bannière de là-dessus. Et bien sûr, en ligne droite, j'arrive à tirer sur lui. Or, portée 36, oui, on est bon. Et ce que je vais faire, c'est mes Alarus. Alors en fait, je, je, je compte encore une fois pour gratter un peu d'attrition. Normalement, j'ai du tir pour sécher les grottes. Et j'ai de la distance éventuelle pour charger le petit bonhomme. Croisons les doigts. <rire> Croisons les doigts. <rire> bah, on peut enquiller par la phase de tir. À mon Achillus, il a fait un petit moment ici à la Dratic Destructor. Et il a vaporisé littéralement ton boss, euh, ton Shockboy boss. À coup de lance. Ouais, je suis content. <rire> euh, les Alarus. Alors en fait, les Alarus, en gardant la cohésion, ça fait que j'ai celui qui est pile poil dans la ruine, dans l'angle. Celui-là. Voilà, va tirer en tir rapide avec sa lance sur. Euh, le, son mec le mec, le mec euh, je sais pas quoi là, le mec. Et un des trois tirs de balista russe. Mm -hmm. Et les quatre autres vont faire en tir rapide, donc huit tirs sur euh, les petits bonhommes. Et ils sont plus de 10 ou pas Ils sont 10 exactement. Eh ben ça fera 3 tirs, ça fera 9 tirs de balistarus. Mmh. Ok. Par contre, ces petits bougs, ils sont passés endurance 3. Euh... Bah c'est con. <rire> <rire> j'aurais pu blesser sur 2, mais eh oui. on va faire avec quoi, oui. c'est ouf. <rire> bah c'est parti. Allez c'est parti. C'est parti. Euh... Oh, autre chose. Bien sûr. Même s'il est dégressif en 4+, si il est dégressif en 4, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer deux gros pruneaux là-dessus. La totalité de mes tirs ouais. sur le, le buggy. C'est okay, en fait, un premier buggy. Et d'abord, je vais commencer là-dessus. Donc le, il, a, <rire> 9, le il a 9 PV. Il ouais, bon. en fait perdre combien Pff, euh, Je sais que j'en en fais perdre 4 avec euh, le, le 4. Gros canon. Ouais. Okay, il, reste, il tombe à 5. Il tombe à 5, ouais. Donc voilà, euh, c'est les Alarus qu'on qui, qui, qu veut voir, qu'on veut voir. Allez, voyons. Alors, le premier Arus qui est sous la ruine, c'est deux tirs de lance, un des trois tirs de Balistarus. Trois tirs de Balistarus. Le tout sur du 2+. Il n'y a pas d'as. Ça a une endurance de combien De 5. C'est un malheureusement, c'est sur du 5+. My place. God Donc... Euh... Une PA-3. Il n'aime pas de PA. dégâts 1. Oui, ok. Et 2 PA-1, monsieur. Euh, il, a, il a une surveillance une 4+, plus, oh bah, 5+. Oui. Plus. 5+. Plus. Ah, il prend, il prend 2 PEF supplémentaires. Donc, il perd 3 points de vie. Ah. Et enfin, les grottes Les grottes. 8 tirs de lance, carmi mi-porté. Et du blast de Balistarus, parce qu'ils sont plus de 6. C'est du D3, donc 3. On y va sur du 2+. Youhou on y va sur du 3+. C'est de l'ambiance 3 et toi t'es une force supérieure. Ouais, ouais. Hein, c'est ouais, ça, ouais, c'est ça, autant pour moi. Euh, mais en fait, euh, franchement, c'est pas dégueulasse. J'ai de PA ou pas ouais, Donc, est euh, plus, Ils sont, plus chauds, ils ouais. sont tous d'ail, c'est Je vais regarde directement dans la mallette. Allez. Voilà. Fin de phase de tir. Je vais tenter une, une phase de, de... Je vais tenter une charge. Ok, ici sur mon euh, euh, mec, ouais, ouais, il a ouais. deux points de vie, c'est une charge à, oh là je bouge n'importe comment, euh, c'est une charge à 5 s'il vous plaît. C'est une charge à 5, relançable, <rire> c'est ce que je vais utiliser. Ah, charge à 5, relançable au point de commandement. Eh, hey oh Ah, la relance. Eh, <rire> <rire> ouais, enfin... Youhou, youhou Allez. Allez. Vincent, façon, on notera bien que les objectifs à ce stade-là, j'en ai plus rien à faire. C'est vraiment pour le fun kick. Je... Alors, si tu veux faire du fun, approche-toi jusque-là que je fasse une intervention héroïque. Ça va pas, non <rire> Voilà. Ok. Fin de la charge. Ça oh. donne ça. Fin de la charge, et puis, et puis, et puis, quelque part, j'ai envie de te dire. Donc, fin du combat. On <rire> jetons les dés. <rire> Allez, jetons les dés. On, ce... on jette les dés hors en champ fait, et on fait, voit ce que ça donne. En fait. C'est mon seul plaisir. Ah, c'est ton plaisir. Alors, c'est ton petit plaisir. plaisir. Allez, si allez. tu veux, Alors, je ne suis pas garde. frustré. Il n'y a <rire> pas de problème. Je ne blesse pas. Je ne blesse pas. Euh, c'est mon petit plaisir. Allez, allez, je, je jette mes 12 dés. Merci, allez. monsieur. <rire> 3, 4, 12. Et encore, je ne fais pas la miséricordia parce que je suis grand prince. <rire> tu ne pourrais faire que la miséricordia. Hein. Euh, ouais, je pourrais. Ouais. Euh, en du 5. En du 5, faire, oui. En plus. Euh, bah, t'as tout ça en a vu. Tout ça en a vu, j'ai pas de, j'ai pas d'un vu, donc euh, T'as pas d'un vu? Non, non, j'ai, pas d'un vu. Non. Ouais. Donc, tu euh... es un gros mec. <rire> donc, il est, il est mort. Voilà, il est mort, tout à fait. Tu peux faire trois pouces vers mon. Oui, mon... comme ça, tu peux consolider, tu peux éventuellement. De toute façon, tu vas me, tu vas m'impacter sûrement. Ma foi. Fin du tour? Ouais, je suis bien, là. Tu marques deux points, parce que tu, rien du tout, d'ailleurs. Euh, si, si, pardon, tu as bien tes trois quarts de table, donc oui, tu marques oui, deux oui, points oui, sur tes quarts de table. Oui, c'est ça. Et niveau attrition, tu as tué bah, deux unités, trois unités. Trois unités, ouais. C'est noté. À moi de jouer pour mon dernier tour. Ouais. OK, c'est le début de mon tour 5. Début de mon tour, je gagne un point de commandement. J'étais à 3, je passe à 4, mais ça ne va pas me servir à grand-chose mm -hmm. parce que euh, je gagne déjà... Un point de, de victoire grâce à ma bannière. Et pour mon tour, en fait, j'ai qu'une chose à faire, c'est tenter de récupérer euh, l'emprise avec, euh, en tenant trois objectifs. La seule façon que j'ai pour moi de, tiens, regarde ce qui se passe là. La seule façon que j'ai pour moi de marquer trois objectifs, c'est de récupérer cet objectif là. Et les seuls qui peuvent le faire, ce sont ces deux buggy. Ces buggy, notamment celui-ci, est à euh, un petit peu moins de 15 pouces. Il faut que je fasse une advance à 5 plus. Et c'est raté, mais je dépense un point de commandement pour la relancer. Et c'est rapide c'est même pire donc je me retrouve à peu près dans cette position à la louche euh, ce qui fait que je, ne le, je le conteste et je ne le prends pas donc je ne marque pas de points à la fin de, ma, de mon tour à la fin de mon tour je marque à nouveau un point de victoire grâce aux bannières puisque ah, je marque ça. également tout à la fin de la partie et euh, je ne marque pas d'emprise puisque je viens de le dire il me manque un objectif pour le faire mmh. c'est la fin de la partie on fait le décompte euh, du total, le décompte des points, et on débrief tout ça. Et nous voici pour ce débriefing de fin de partie. Déjà, merci à toi pour cette partie. Euh, bon, un... On a passé un bon moment ensemble. Ouais. C'était chouette. Euh, le score final, on en est à euh, 31 points à 74. Bien sûr, 74 pour les orques. Bien ça sûr. Ça vous aura pas échappé. Oui. Euh, pour la pre une première sortie de ce, de ce codex, oui. euh, bah, c'est une bonne surprise pour moi en tout cas, ouais. euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie Bien, bien, bien, bien, bon, hormis le fait que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais beaucoup trop téméraire avec la moto, mmh. j'avais envie de gratter du quart de table, mais d'un autre côté, en ayant opté pour le lance-missile à fusion, que je me mette à portée de ton véhicule, mmh. facebook que je m'expose, bon, euh, voilà, ça s'est fait. Après, j'ai pris une douche monumentale de, de tir et de baffes, Mmh. Bon. Euh, ensuite j'ai été très surpris C'est parce que pour une armée orc Qui campe le fond de table Disons qu'il y a une ouais. très grosse partie Qui campe le fond de table Donc mes feb ah il bah m verrou... je Tu m'as verrouillé voilà, côté, sûr, Tu, ouais, ouais. tu m'as franchement bien verrouillé mmh. Je me disais si je devais attendre le T3 Pour les placer c'était pas dit que je te fasse encore assez de trous mmh. Pour arriver dans ton dos Bon bah je les ai fait feb chez moi Parce que fallait faire un minimum de choses ouais. Ensuite Ensuite Ensuite, on a vu des, des jets de folie. Alors, bah, statistiquement, ouais, il y a eu quelques, quelques gros craquages. Bon, euh, je crois ouais, qu'il euh, bon. y, y a une aura Dans au niveau cette de, <rire> niveau de On m'a prévenu pendant la vrai, partie, on m'a dit n'utilise pas les, c est c est les, les dés noirs. C'est vrai c'est les mêmes dés qu'a qu utilisé Madame Mada au dernier. Madame voilà, c'est les mêmes dés. Je le salue d'ailleurs. Bon, j'ai fait des gros craquages sur de la blessure. C'est quand même dommage, le Cadus qui ne baisse absolument pas, le Captain. Ouais, ouais. Bon, après, après, ça, la ça game, change pas ouais. la game. Hein. Ce niveau, à ce stade-là, ça change pas la game. Mais, mais hein. voilà. c'est très frustrant. C'est très frustrant, ouais, c'est ouais, rigolo. À mais force. Oui, oui, oui, oui. Ouais. Et bon, après, dernier tour, j'ai essayé de faire des choses un petit peu funky, faire un coup de snipe, essayer de m'étirer pour gagner l'attrition sur... Euh... Oui. Ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs, ouais, hein. ouais, ouais. en m'étirant au maximum, en gardant <rire> la cohésion. Ouais, mais il faut rien lâcher. Faut ah rien non, lâcher. non, non, non, il es faut aller point. au bout. Voilà. Aller au et bout. Et je suis allé au bout et je suis très bien content d'avoir suivi les orques. Alors, faut savoir que c'est la deux par... deuxième partie contre les orques, nouveau codex. Ouais. Et que, comme je te disais, bah, j'ai augmenté mon score de 5 points. J'ai fait 26 la dernière fois, je passe à 30 C'était le même euh, même type de liste même euh... Non, c'était une liste un peu plus un peu plus agressive. Franchement, il ne laissait rien derrière Il n'y avait rien trois canons sur roulette. Voilà, mais non. Non, franchement c'est assez plaisant à affronter les autres mmh. ce qui est moins plaisant c'est les 60 attaques et tout ça on, ça dure ça c'est ça sûrement hein, beaucoup ça hein. tue ouais. puis ça voilà ça ça dicte la phase quoi t'as 60 attaques c'est pas pour rien quoi mmh. mais en soi non non très bien très bien puis euh, et puis au-delà du scoring je suis quand même j'ai ma petite fierté t'ai fumé quasiment toute la montre ah ben bah, je finis à rien hein. il me reste à la fin de la partie il me reste mes deux buggies il me reste une idée de mon chef mon méga Boss qui s'est enfui euh, toute la partie. Mais mon Boss, on va un peu plus un méga Boss à ce stade-là. Euh, ouais, mais bon... Euh, non, non, mais ça ne servait à rien que j'allais le commettre. Bah, ça n'avait aucun intérêt. Euh, donc, il, il a fait ce qu'il devait faire. Et puis, il reste aussi mes petits, ouais. petits euh, ouais. commandos qui sont derrière. Pardon, mais qui, qui ouais. ont Non, porté. non, tu me laves complètement, mais je prends une telle avance. Euh, non, c'est les primaires, des... ouais. Franchement, c'est ouais. ce que j'en parlais des fois. Euh, en 7 V9, on arrive à un stade où les primaires, je pense, font quand même... La... Ouais, les primaires font la très grosse partie... Bah, le... oui. De la game et les secondaires, et quand c'est assez redondant, on les connaît depuis le début. Bon, bah, on fait avec, et on en a pas d'autres, mais c'est c'est ça, voilà. On sait quoi faire. Et... Bah, écoute, moi de, de mon côté, euh, bah, moi je suis assez content de la partie parce que ça correspond et c'est pas toujours le cas euh, quand je joue, mais ça le, le plan c'est à peu près déroulé comme je le pensais. C'est-à-dire que j'avais vraiment, euh, comme tu l'as vu, un hein, deux blocs. J'avais le bloc des, ah, le défensif ça. qui tirait assez assez fort quand même, mine de rien. Et puis après j'avais des ressources euh, pour aller euh, gratter, euh, te, te prendre un, un pion, un objectif, un mouvement. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça m'a permis systématiquement de marquer. Euh, bah, quasiment tous mes points d'emprise, ouais. euh, de ton côté, bah, tu m'offres, euh, moi j'avais peur de ta mobilité, enfin tu t'avais pas grand chose de mobile, mais euh, je me suis arrangé pour que tu lui sois encore moins, puisque les deux ouais. unités que j'arrive à sécher au début, bah, c'est ton capitaine à moto et c'était Venatari, et à partir de là, bah, t'as quasiment plus rien de mobile. Euh, es obligé de faire fait tes, euh, tes alarmes chez, euh, chez toi donc euh, derrière bah, tu te retrouves bah, complètement sans mobilité moi j'en ai et ben bah, je peux euh, bouger et aller jouer sur les objectifs prendre les objectifs juste de nécessaire ouais. et, euh, et ça et ça a marché juste comme comme il fallait puisque ouais. je, je capte tout ce que j'ai à caper donc euh, c'est de, de mon côté c'est une belle ouais. surprise puis on a bien vu que côté cuisine c'est toujours la même chose c'est une perte d'unité. C'est une sanction ah bah oui. ah ouais, ça, ça fait ouais. très très mal. Ah, là, tellement là, peu là, derrière pour, là, tenir, voilà. pour tenir, en voilà. plus une, une map comme ça où il y avait les 6 objectifs, toi ça t'oblige ah, à, à te tirer, à, tirer sens, à mort, ouais, c'était compliqué, voilà. compliqué pour toi. Après la menace était bonne, alors c'est-à-dire que je n'ai pas trop voulu faire ici parce que je savais que j'avais la, la bourette d'attaque par les Shook Boys. Mmh. À en fait ici on avait un bloc corps à corps au centre pareil, et ouais. là-bas on avait un gros bloc tir parce que mine de rien c'est surprenant comment les orcs tirent. T'as choisi, choisi, choisi ce qui tire ouais, ouais, fort ouais. croyez moi ça tire fort bah moi j'ai tenté le effectivement j'ai tenté flibustier ah j'ai bon, réussi ouais. à le claquer quand même une fois et demie ouais euh, bon, ça n'a pas renversé complètement la game, mais parce qu'en en fait, tu avais peu d'unités avec une grosse endurance. Donc, Mais je pense qu'une unité face enfin, une, à une armée MSU, euh, une, une, une armée type de tir comme j'ai fait avec Fibusier, ça peut vraiment faire, le, faire ouais, la différence. Ouais, hein. ouais. Euh, je pensais notamment à mes, euh, mes motos. Bon, on les a pas vu du tout, les motos, parce qu'elles sont mortes vite fait. Mais les motos, quand elles font des, elles ont du, de, des, des gros DACA, elles font vraiment énormément de sa Tu On peut aller à plus de 120 tirs, tout comme ça, euh, euh, au T1. Euh, 120 tirs, force 5, quand on tape déjà non pas à 5+, mais à 4+, ça change non. la stat, hein. et il n'y a plus grand chose en face qui résiste. Ouais. Hein. Donc voilà, c'était euh, mon premier essai de liste, des, moi j'ai vu des choses qui m'ont plu sur ma liste, j'ai vu des choses qui m'embêtaient quand même, j'ai des problèmes pour trouver des, des objectifs secondaires, j'ai des problèmes, j'offre beaucoup de secondaires à mon adversaire. Ouais, L'attrition, elle était quand même ouais. aisée. Le maillage. il n'y avait que 8 points, j'ai réussi à en faire que 6. Ouais, c'est vrai, ouais. J'étais ouais. presque à mon quota de 6. Bon, mmh. par contre, après, le quart de table, non, il faut que je m'étire comme un malade, il faut que... En fait, hésité pas pas ça, au début, on... j'avais hésité début, avec... derrière les ennemis. D'un euh, les ennemis. Mais campagne. alors là, c'est encore infaisable. Bah, si, tu les aurais eu tout à la fin, tour 4, peut-être. Ouais, tour 4. Euh... En Après, fait, t'aurais peut-être joué différemment aussi. tu aurais peut-être euh, peut fait pivoter le fait, jeu. En fait, j'aurais gardé ce, ce secondaire-là. Tu vois, je, je, je me serais, fouqué. il aurait fallu que je fasse un trou dans un coin de la table. Ah il oui, faut pivoter l'ensemble du jeu voilà, pour être installé chez moi. Et, et le problème, c'est que je ne peux pas me permettre de faire un trou dans ton coin, mm. ce qui va vider un coin de mon côté. Et du coup, tenir l'objectif, tu vois, c'est pareil. Ouais, c'est des avantages de jouer à je ne sais pas combien tu de figurines. Moi, j'en suis à 25, oh, 26. Je si tu étais au moins à 60, on joue plus, que ça, hein. plus que ça voilà, on joue à contre 4 après ouais. c'est pas une excuse en soi mais c'est ouais. vrai que c'est le nombre le nombre hein, ouais. c'est le mu qui est pas qui est pas du tout favorable mais, mais ça reste toujours ouais. plaisant de, de, de jouer contre de bah oui, oui, oui. Bien. bah écoute euh, moi j'ai passé comme tu comme j'ai déjà dit une très bonne partie ouais, euh, j'espère qu'elle vous a plu également ouais. euh, vous avez pu voir un petit peu alors euh, on s'excuse je enfin je m'excuse en tout cas c'est la ça fait pas beaucoup de temps que je, met, que je manie ce nouveau codex. J'ai certainement fait des erreurs. Je sais que j'ai oublié deux, trois euh, proc de six sur mon, sur mon clan. Enfin voilà, je fais quelques boulettes euh, durant la partie. Il y en a certainement d'autres que vous allez me faire remonter en commentaire. Et je vous remercie d'ailleurs de le faire parce que ça me permet aussi de m'améliorer. Donc, quelques boulettes et je m'en excuse. Euh, vous avez pu remarquer que les figurines n'étaient pas aussi bien peintes que d'habitude parce qu'il a fallu, bah, en, dans l'urgence, bah, ressortir des figurines qui étaient plus jouées pour le remettre au goût du jour. Donc, bah, ça se voit un petit peu sur la, sur la table de jeu. Je m'en excuse également. Euh, de toute façon, bah, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir, tout en simplement. Revoir. Euh, je vous invite, comme d'habitude, à aller voir sur le site du euh, CreativeWarGame.fr vous avez euh, bah, déjà toutes les playlists qui sont mises à jour. Donc vous pouvez déjà plus facilement les consulter mais vous avez aussi des articles très intéressants sur la méta sur le euh, les règles et puis vous avez euh, l'autre type de vidéo que je fais c'est creative euh, euh, warmer academy où euh, vous avez bah, toutes les vidéos d'apprentissage de d'apprentissage de règles enfin d'apprentissage grand mot en gros je mets en image avec ma, ma copine chloé euh, freya donc euh, je mets en en image nous mettons en image plutôt les, euh, bah, les règles tout simplement pour que ce soit un peu plus facile à, à appréhender à lire avec des exemples donc, n'hésitez pas à les lire. Si vous en êtes là de cette vidéo, c'est que ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas, surtout, à les partager. Non pas que ça j'ai envie de faire le buzz incroyable avec ces vidéos, mais je pense que euh, c'est des vidéos qui méritent d'être partagées à vos cercles d'amis, aux jeunes joueurs. Quand vous avez un jeune joueur qui débarque dans votre euh, bah, dans votre club, ah bah, envoyez-le euh, voir euh, ce type de vidéo. Et puis, ça vous, vous évitera peut-être des euh, quelques explications autour de la table. Voilà. Euh, nous étions sur un tapis crank war game, le, les meilleurs des tapis de jeu puisqu'ils ont des petits crânes partout pour déterminer les zones de déploiement. On gagne un temps fou et on se trompe pas, c'est magique. Crank war game, n'hésitez pas à lui prendre des tapis. Euh, et je dis pas ça parce que c'est un copain. Hein. <rire> et ta grosse commission. <rire> non, pas, on n'a pas de, de, de, de, de petite commission, on a une petite commission bon, bien ça, sûr. Ça nous paye les piles et ça nous paye la pizza. Voilà. J'en ai fini euh, pour mon blabla. Je vous souhaite à tous une excellente fin de Bonne journée. journée. Et puis à bientôt. À bientôt sur Creative Wargame Salut, ciao.